Et voilà, hop, petit réglage. C'est parti. Bonjour. Voilà, je fais quelques petits réglages. Bonjour à tous. Bonjour. Ah. Alors, on n'est que tous les trois. On s'excuse. Ça fait partie des aléas du direct, on va dire. De l'imprévu. L'imprévu. Mais Louis a eu. Euh... Une dure nuit cette nuit, mm. puisque euh, bah voilà il a été malade donc il a beaucoup vomi, beaucoup beaucoup rendu, euh, on ne sait pas pourquoi il est donc un petit peu fatigué. On l'a voilà. laissé dans la chambre. Il nous rejoindra peut-être si euh, il retrouve quelques forces, mais on a préféré le laisser. Voilà c'est les petits aléas. Voilà c'est comme ça. Euh, on n'est que tous les trois mais il y a déjà Diane donc c'est déjà bien. Voilà. <rire> et nous on est là. Alors Alors on voulait faire ce live. On est à une semaine là de notre retour en France. Euh, ça y est, un an ça passe, ça passe très très vite, mais on s'est dit qu'on allait vous faire un petit retour euh, à chaud. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser euh, en direct pendant, pendant cette vidéo. Et on a aussi donc, préparé euh, cette vidéo en recevant déjà vos questions. Donc on a, euh, vous ne voyez pas, mais juste à côté de l'écran en fait, on a un deuxième écran, donc c'est l'ordinateur de Lorraine, pas avec mal de pas mal de questions que vous nous avez envoyées. Donc ça, on vous remercie déjà tous pour ça. Et, euh, et on a commencé à les trier, on va les prendre dans l'ordre, mais n'hésitez pas à nous copier, à en reposer d'autres, on y répondra, voilà. Alors, la première question est de Béléane. Depuis combien de temps aviez-vous décidé de partir Eh bien, la décision, la, la décision vraiment de partir, elle, elle a été prise il y a un an, enfin, il y a deux ans maintenant. Euh, C'était chez des amis, euh, lors d'un repas. Et Christophe a lancé l'idée, euh, parce que voilà, on parlait voyage, on aime beaucoup voyager, euh, et euh, on se disait, mais comment on peut voyager autant qu'on veut Et euh, en rigolant, il dit, bah, on n'a qu'à jouer au loto, sauf qu'on ne joue pas au loto. Euh, et finalement, eh l'idée a, euh, a été émise de vendre l'appartement, sachant qu'on voulait changer de maison, euh, on voulait voilà, changer aussi de lieu d'habitation, bref. Et euh, vendre notre appartement. Et là, ça nous est apparu euh, tout à fait réalisable. On s'est dit, mais effectivement, on peut vendre l'appartement. Et à partir du moment où on a l'idée, c'est commun à tous les voyageurs, avec mmh. tous ceux avec lesquels on a discuté. Euh, à partir du moment où l'idée est là, elle germe et elle ne nous quitte plus. Donc voilà, à partir de fin août 90, euh, 97, n'importe quoi, fin août 2017, euh, on a décidé de partir. Voilà, voilà. on se dit, c'est juste possible. Euh, c'est pas un problème d'argent, c'est juste possible et, euh, et ça vous quitte plus et vous avez l'idée en tête et vous dites mais qu'est-ce qu'on va visiter, euh, où est-ce qu'on va aller, euh, combien de temps on prend, comment on l'annonce à notre entourage, mais c'est juste que c'est possible et il euh, n'y a plus rien d'insurmontable. C'est ça. Les barrières tombent en fait. Donc voilà, donc on a mis un an de préparation à partir pour ce voyage d'un an, mais notre on avait déjà l'idée qui trottait en tête de partir en voyage. On et aimait bien cas. partir avec les enfants. On était déjà parti à Barcelone, on était déjà parti à Londres. Des petits voyages comparés à celui-ci. Avec papier et mamie aussi. Et on était ah. parti avec papier et mamie, oui. Donc ça, c'était à Londres. Et Barcelone, tu bien aimé, Diane oh, oui. oui. Donc quand on a annoncé la nouvelle aux enfants, on leur a demandé Est-ce que vous avez bien aimé Barcelone Avez-vous bien aimé Londres Et bien là, c'est pareil, mais pendant un an mmh. et loin. Voilà. Et donc c'est parti comme ça. Alors deuxième question de White en vadrouille, les bagages, euh, combien de sacs vous avez pris par personne et combien de sacs en soute et en cabine Donc ça c'est effectivement partie des, des premières questions et quand on voit les familles qui sont en train de se préparer, c'est les genres de questions qu'ils nous posent. Donc c'est pour ça que sur notre page aussi, euh, sur notre blog, on a fait euh, toute, une page, euh, toute une page qui explique l'équipement de ce qu'on a, qu a choisi nous, pour nous, qui nous semblait être le, le mieux pour nous. Mais euh, bien entendu, on ne s'est pas lancé comme ça à acheter des, des sacs ou à fonctionner avec les sacs qu'on avait. On est allé en magasin, euh, notamment au Vieux Campeur. On est allé tester plein de sacs à dos, plein de valises, des sacs de voyage, des choses différentes pour voir comment, euh, comment on se projetait dessus. On a été aussi questionné à notre tour d'autres familles quand on faisait des, des événements euh, soit apéritifs, soit des rencontres entre familles déjà parties ou en cours de préparation. Et tout ça, ça aide beaucoup. Et au final, ce qu'on a choisi, euh, ce qu'on a choisi déjà, c'est de prendre des bagages qui nous semblaient adaptés pour nous avec des roulettes. Donc tout le monde a eu un sac à dos roulette, donc ce qui s'appelle un combi. On n'a pas acheté un sac à dos seul ou pas une valise à roulette seule. C'est un combi, sac à dos roulette. Euh, et on se rend compte au bout d'un an qu'on n'a jamais utilisé nos sacs de voyage en sac mode à sac à dos. Mmh. On les a toujours utilisés en mode roulette parce qu'on se déplace tout le temps. Parce que c'est très, très simple. Euh, les gens imaginent qu'on sera dans la terre, la boue, le sable, etc. Mais pas du tout, en fait. Enfin, ça nous arrive, mais ça fonctionne très, très bien. Coucou, Claudine. Bonjour, Claudine. <rire> donc, euh, voilà, on les, on les a exclusivement utilisés en roulette. Et on ne le regrette absolument pas. Parce que les sacs à dos, c'est quand même lourd, surtout quand on les charge. Donc, ce on avait pris, on avait pris deux sacs à dos pour les enfants. Donc, euh, <coughs> de marque Osprey. Donc, la marque Osprey, c'est une marque... Euh, de Voyageurs de voyageurs réputés, mais j'allais citer la source, je crois que c'est américain, je suis pas sûr à vérifier. Euh, donc, Osprey, très très bonne marque, très solide. Donc, on l'a pris pour la résistance, c'est plus cher que des sacs traditionnels. Un mais budget, autant mettre le prix, c'est tout ce qui tout ce qu'on a en fait pendant un an. Et donc, on a pris euh, la gamme ozone pour les enfants, c'est des 36 litres à roulettes et donc il y a une poignée, et c'est très très bien pour eux, ils y mettaient toutes leurs affaires à eux, que leurs affaires à eux. Sachant que Lorraine et moi, on portait les vêtements, voilà, les des, vêtements enfants. des enfants, donc répartis dans les sacs. Mais on n'avait pas de sac à, à cabine avant, il n'y avait que papa et maman, qui en avaient, nous on n'en avait pas. C'est que pendant le voyage, comme dans les avions ils nous en donnent, bah coup, on en a eu. Voilà, donc l'avantage de leurs sacs, c'est qu'on peut effectivement les rentrer en sac cabine. Donc ils ont toujours leurs jouets, leurs... Euh, Ce sont les bonnes leur... dimensions pour, euh, pour être un sac-cabine. Voilà, ils ont leurs affaires avec eux. S'ils en ont besoin pendant un long vol, en tout cas, mm -hmm. le sac à dos est là. Comme on a nos couvertures. Voilà. Et nous, avec Lorraine, donc, on avait euh, toujours marque mm -hmm. Donc pour Lorraine, on avait pris un Ozone aussi, mais cette fois-ci, c'est un adulte de 60 litres. Et l'avantage de cette, de, cette, euh, de cette version Ozone 60 litres, c'est qu'elle était déclinée. Et j'ai l'impression qu'elle n'existe plus chez Ozone. Bah, elle était déclinée en 60 plus 15, c'est-à-dire qu'il y avait un sac à dos, ce qu'ils appellent un daily de 15 litres en plus, qui peut venir se zipper tout autour. Donc, euh, donc ça, c'était intéressant pour elle, parce que comme ça, elle avait deux sacs à dos en un, et euh, généralement, elle les a quasiment tout le temps séparés. Mmh. Donc le grand pour mettre toutes les affaires, le daily quand on bouge tout le temps, et ses affaires plus personnelles, type l'ordinateur, livres et autres. En fait, il est tellement rempli... Euh, que je ne... les deux sont tellement remplis que jamais j'aurais pu les, les attacher ensemble en fait. enfin, ça ne me paraît pas possible j'aurais perdu l'équilibre ou... enfin, c'est pas... voilà. très très bien en étant euh, sac à dos et euh, sac à roulettes euh, ça me va très bien c'était ce qu'il me fallait et de mon côté, donc toujours chez Osprey mais j'avais pris la gamme Soyourne, c'est aussi un 60 litres à roulettes euh, il est différent du Ozone 60 mais là c'est le Soyourne 60 <cười> Et euh, on les avait pris volontairement différents pour avoir des sacs différents, pour pouvoir les tester et utiliser les avantages de l'un et de l'autre. L'avantage du mien, c'est qu'il est entre guillemets plus, euh, plus élevé, plus rembourré aussi. aussi. Donc il y a des renforts de chaque côté pour bien le fermer, comparé à celui de, de Lorraine. Donc on a pu tester comme ça euh, bah, différentes... Euh, Différentes manières de les remplir et sincèrement, ils ont tout le temps, tout le temps été remplis mmh. et là on mmh. va rentrer en France. On encore On rempli. aimerait acheter des choses, on ne <rire> sait pas comment on va les transporter. On a un troisième sac, <rire> on a un troisième sac parce que j'ai fait un aller-retour Paris-Bangkok début juin et, euh, et j'ai récupéré un sac à dos quechua de chez Decathlon pour y mettre une tente et des, des sacs de couchage et on espère remplir ce sac là. Qui, euh, qui est juste un sac à dos en fait, euh, mais c'est pas grave, il est en soute et puis ça, ça ira très bien. Et remplir un petit peu plus euh, le sac des enfants du coup. Voilà, et en plus de mon sac à roulettes, moi j'avais aussi un, un sac à dos personnel pour transporter, euh, donc que j'avais déjà quand j'allais au travail, c'est un sac à dos, un vrai sac à dos avec des bons, des bons renforts sur le côté, parce qu'on les transporte souvent, donc il faut prendre quelque chose de confortable, ça c'est important. Et euh, là j'y mettais euh, ordinateur et appareil, euh, appareil informatique, livres, euh, etc. Batterie J'espère okay. que c'est nous qui avons pas une mauvaise connexion. Parce ouais, on a alors. une notification euh, d'une amie qui nous dit qu'on ne nous entend pas très bien. Ouais, donc on donc espère euh... que vous nous entendez bien. Dites d'ici si effectivement il y, y a des soucis. C'est peut-être notre faute. Bon, normalement on est placé euh, sous les arcades donc de l'hôtel où on est sous le modem. Donc en théorie on devrait avoir du débit. Mais on espère que ça vient pas de chez nous. Voilà ouais. vous nous le dites. Alors, Alors une autre petite question. Autre question de Sophie Cyberbalou. Coucou Sophie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors ça va de pair avec des questions de Béléane et de Mario qui nous demandent quels sont les pays qui nous ont, quel est le pays qui nous a le plus plu, le moins plu. Quel pays, voilà, vous plaît le plus. Euh, bref, comme, quel est notre meilleur ressenti, on va dire côté positif et côté négatif voilà. sur tout ce voyage sur un an. Donc euh, Diane, est-ce que tu veux répondre la première Non. Non, Diane ne veut pas. Ouais, elle joue la timide même devant une petite caméra. Oui, mais elle a plein d'idées, elle a plein de ressentis, donc il n'y a pas de souci. Alors, oui. euh, moi, qu'est-ce qui m'a le plus marqué Alors, je n'ai pas un meilleur souvenir ni un pire souvenir parce qu'en en fait, il y en a trop. Euh, qu'est-ce qui m'a le plus marqué Je crois que ça va être en positif, la, les rencontres, le fait d'être euh, vraiment au contact des gens et, euh, et d'en profiter et... et d'avoir des, des rencontres très euh, imprévues et du coup bah, c'est encore, encore meilleur. Euh, donc les rencontres avec les locaux, les rencontres avec les familles tour du mondiste, euh, enfin voilà, tout type de rencontres. Euh, et qu'est-ce qui m'a marqué en négatif euh, Ça c'est une idée de Diane, mais je pense sur laquelle on se rejoint tous les trois, tous les quatre même. Tu veux le dire Diane La pollution. Voilà, la pollution. Ah, la pollution, la pollution euh, partout partout partout partout et euh, ça ça nous a vraiment marqué et on peut vous dire que en France c'est propre. propre pourtant on en vraiment. voit beaucoup sur les bords de route on en voit dans la Seine on en voit dans les ouais. dans les rivières etc par mais c'est rien c'est ouais. rien comparé dire, à tout ce qu'on a vu vas-y Diane par rapport à l'Asie c'est super propre en France ouais et ça ça nous a vraiment vraiment marqué mm. C'est pour ça qu'on a voulu à un moment donné intervenir bénévolement pour ramasser, euh, mais ça fait les aussi déchets. partie de la sensibilisation avec les enfants, l'éducation, hein. mm. mais euh, ramasser les déchets euh, le matin sur la plage et euh, autant vous dire qu à midi vous pouvez recommencer, euh, le mm. soir vous pouvez recommencer et de toute façon ils font ça tous les jours. Mm. Quand vous allez vous baigner, vous en voyez aussi entre les coraux, donc autant vous baigner avec un sac pour ramasser les autres sacs. Les pailles, des... tous les plastiques qu'on jette, les bouteilles en verre, etc. Bref, tout se retrouve dans la les mer, sur les plages. Ah, <rire> Diane a trouvé de l'argent, donc bon. ça c'est bien aussi. On l'a a cherché et on l'a utilisé. <rire> Vous pouvez trouvé, ramasser. J'ai trouvé deux billets de 500 de la monnaie de Bali, et il y en avait un qui était déchiré et un entier, dans la mer. Ouais. Moi j'allais chercher dans l'eau. on ne trouve pas que des billets, hein. non, donc euh, faites on attention quand même. des pailles du verre. Ouais, ouais, donc ça. voilà, donc dans les meilleurs moments, euh, bah, c'est très difficile parce qu'il y en a plein. Mmh. Et en fait, euh, bah, difficile de choisir parmi tous ces meilleurs moments, puisque ce sont des meilleurs moments. Mmh. Donc euh, globalement, effectivement, les rencontres et les paysages incroyables qu'on a fait, c est, c est, ça reste gravé. Euh, Qu'est-ce qui nous déplaît le plus bah, On vous a dit la pollution. Et puis les, les, les choses un petit, peu, un petit peu plus difficiles, on va y venir après. On mmh. va y venir après, parce qu'on mmh. vous a posé d'autres questions, on ah, va rebondir vrai. en fait. On s'est défiler les, les questions, on va vous... Vous en parler. On va aussi vous parler, euh, je pense que ça, ça vous intéresse, du budget. Alors, comment vous en sortez au niveau argent, puisque personne ne travaille, l'argent ne rentre pas. Ça, on va vous en parler. Mais qu'est-ce que vous avez le plus marqué C'est les rencontres. C'est vraiment euh, rencontrer les gens et se rendre compte aussi que euh, tous les préjugés qu'on a parfois sur des pays tombent. On va à la rencontre des gens, on vit chez eux, on vit avec eux, etc. Il y a des choses qui peuvent se révéler. Mais globalement, on est en sécurité dans le monde entier, en tout cas dans tous les pays que nous, n'avons traversés. On a rencontré... Pardon, je te coupe. Mais non, et on a rencontré vraiment des super gens. Tout, toutes les populations sont absolument adorables et gentilles. Oui, vraiment. L'humain, en soi, est bienveillant. Et vraiment, il voilà, y avait plein de préjugés de ma part sur l'Asie, sur les US. Et en fait, euh, évidemment, hein, tout le monde n'est pas... Euh, on ne vit pas dans le pays des bisounours, tout le monde n'est pas adorable et, euh, et, et bienveillant. Mais globalement, on n'a eu que des bonnes expériences. Moi j'ai euh... adoré la famille au Canada. <rire> on pense à Jean et Becca, voilà. On a fait des C'est les premières personnes qu'on a rencontrées. À... Enfin c'est la deuxième deuxième famille qu'on qu a rencontrée puisque la première famille c'était. Des enfants. Non, non la première famille c'était Ah oui. Des jeune. enfants. C'était John et Wendy. John et Wendy, il n'y avait, avait pas d'enfants. Et après a fait... y en avait. Parce qu'on voilà. a fait du woofing en fait du woofing dans deux familles différentes. C'est gratuit. Oui. C'est gratuit, mais faut travailler. On travaille, Et on sur... change du logis. On vit chez des gens, on travaille, oui, oui. on rencontre des gens, on, on est, euh, on est à leurs horaires, on est dans, vraiment dans leur vie quotidienne. Il faut parler leur langue quand ils parlent que anglais. Alors ça, oui. ça a été un début marquant. Et effectivement, ça, ça frappe. Oui. Tout de suite, ça frappe les consciences. Oui. En tout cas, les enfants, ça les a marqués. Ouais. Moi, maintenant, vous parlez anglais. Voilà, elle voilà. parle anglais. Mais ça, on, en, on, on dira ce, que, ce, <rire> ce qui a changé. Ça a été une question. Alors, elle, elle a déjà dit, elle va, vite, elle va vite, elle va vite. Euh, question de Mario. Quel pays vous plaît le plus et pourquoi vous auriez des difficultés à vous y intégrer euh, Alors, le pays peut-être un peu coup de cœur, pour moi, c'est l'Australie. Euh, vraiment, c'était un pays rêvé. Euh, vraiment coup de cœur dans ce tour du monde. Pourquoi j'aurais des difficultés à m'y intégrer Mais en fait, comme dans tout pays, finalement, qui n'est pas, pas français. Enfin, <rire> qui n'est pas français, ce n'est pas des îles. Euh, ben C'est parce qu'on a une culture différente, on a une approche différente, on a des traditions différentes. Et, euh, et je pense que quand on est différent, ça peut être compliqué. On sera de toute façon étranger. Euh, voilà. Donc euh, après, euh, quelle est notre, notre approche là-dessus ben, On fait... On, fait, on est assez humble, je pense, on essaie de comprendre, on essaie d'apprendre, et puis surtout pas d'arriver en disant, moi je sais tout, je suis français, et j'ai plein de choses à vous enseigner, et, et regardez-moi. Donc ça, c'est pas trop notre approche, donc je pense qu'en ça, on, on peut essayer de s'intégrer au mieux. On est allé voir une alliance française mm -hmm. Voilà, <rire> donc, en, en s'intégrant, voilà, on essaie de rencontrer les gens, de comprendre, de, de, de les comprendre. Et de, toi Diane, quel pays t'as le plus plu moi, j'en ai deux. Vas-y. Alors, j'ai le Javon parce que, euh, je sais pas, mais j'ai bien aimé parce que j'aime bien, parce que ça bougeait, il y avait plein de jeux et tout ça. Et j'ai bien aimé, euh, c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas elle, c'est Lifou, une île juste à côté. Et <coughs> l'île, eh bien, c'est cher, mais c'est super beau. Et... Du coup, en fait, la mer, elle est comme bleue comme mon t-shirt. Comme ça. Elle est transparente, elle ouais, est claire. A, est... Là, vous êtes effectivement dans, dans les mers tropicales, les mers des, Pacifique. des Pacifiques. Et euh, c'est juste une île qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, mais qui est juste à côté. Donc, vous prenez un, un avion depuis Nouméa pour aller, pour aller sur cette île. Il y a à hum. peu Ce près. Sur euh, les îles Loyauté. Une demi-heure, une heure de vol, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment à proximité. C'est très sauvage. Hum. Là, vous n'avez plus de supermarché, vous n'avez plus tout ça, vous êtes un petit peu loin, et c'est très naturel. Les gens sont juste, il euh, y, y, y a tellement peu de gens sur l'île que tout le monde s'appelle par leur prénom, en fait. Donc, vous habitez chez Jeannette, vous allez euh, acheter chez Jean, euh, vous allez euh, pêcher à côté chez de Raymond, ou <rire> vous allez chez Benoît. Enfin bref, <coughs> pardon, Jean-Pierre Mawa, mais effectivement, c'est une expérience très marquante. Ça. Mm. Donc ça. La mer, le soleil, la plage, ça, bah, Diane, ça elle aime bien. Bien Et je crois qu'on est tous les quatre d'accord là-dessus. Je crois qu'on peut parler pour Louis, c'est pareil, il a et beaucoup puis, aimé. En plus, nous, on, avait, on était chez Jeannette. Et en fait, donc vous avez, imaginons la maison, c'est ça, et ça, c'est l'eau. Voilà. On était juste à côté. Oui, on était juste à côté, voilà. On, était, euh... on dormait et on se réveillait à côté. Vous de avez une et on a même vu des tortues. Ouais, c'est notre première tortue. Vous, vous avez le rocher, et là, c'est l'eau, et elle passe comme ça. Vous avez votre petite cabane en paille et en bois et vous êtes à 10 mètres de la mer. Voilà, c'est magnifique. Vous vous levez, vous voyez les tortues. Et moi, mon pays coup de cœur, euh, cœur j'aime ai, déjà le Canada. Mais euh, j'avoue euh, avoir adoré quand même l'Australie, euh, les paysages de la Nouvelle-Zélande. Et pour s'y intégrer quand même en Australie, effectivement, on a tenté. On a tenté mais la difficulté, c'est que maintenant, nous avons 45 ans. Et euh, comme c'est de l'immigration contrôlée, on ne passe pas les critères de d'insertion, d'intégration, donc on se, sent, euh, on se sent vraiment étranger quand on veut faire ces démarches-là. Donc les principales difficultés au-delà de la culture, c'est le fait qu'on est un étranger. Et même si on a la peau, même si on a le, le, le faciès euh, qui peut tout à fait euh, se fondre dans la masse, dès que l'on parle, dès qu'on s'exprime, euh, et même si c'est un anglais parfait, il y aura toujours ces différences culturelles. Donc vous... voilà, la difficulté elle est là en fait, ouais. c'est qu'on identifiera que vous n'êtes pas un natif, euh, même si c'est une terre de colonisation, ça se verra. Ça. Et donc après, pour faire son trou, il faut énormément travailler et, et faire être ses humble. Preuves. Faire ses preuves et être humble. Ouais. Ça reste un pays aussi où finalement, on est là-bas pour s'amuser quand on est en vacances. Mais quand on y est, on est là-bas pour faire de l'argent. Ouais. Ouais, c'est très anglo-saxon là-dessus. Alors, ah, question si de Pauline. Quelle est la... Et de euh, Agotrip aussi, parce qu'il euh, y avait plein de questions qui se regroupaient, donc on les a regroupées. C'est des questions qui reviennent souvent. Ça, quelle ouais. est votre pire expérience à tous les quatre, aussi bien collectif qu'individuel Quelle est la pire anecdote, en gros Pire expérience, Diane. C'est quoi, toi mmh, Ma pire expérience, c'est quand... On a fait Ah <rire> on te laisse tu sais réfléchir. Tu nous dis quand tu, tu veux y aller. Alors moi, la pire expérience, euh, ouais, je crois que c'était quand, euh, quand on a peut-être perdu nos, nos passeports, euh, gros stress et euh, peut-être aussi, euh, enfin même sûrement devant les passeports, ça me revient. Euh, ça a été des soucis de santé. Euh, on n'en a pas eu de. de trop grave, mais il euh, y a eu euh, le, le, une insolation pour Louis qui a quand même duré euh, plus de 24 heures, il euh, y a eu des soucis de dents pour moi, et puis bah, là, euh, c'est le troisième, jamais 203, trois, euh, Louis qui est malade, donc euh, voilà, c'est vraiment les, les soucis de santé qui sont euh, au quotidien pas, pas super à gérer. Quoi. Coucou Robin, coucou Flavie, coucou. je veux que vous vous connectez, hop, je retouche l'écran, mes petits changements, voilà c'est bon. bon. Pardon, je vais refaire la mise au point, je m'excuse, Hop, hop, hop, hop, hop. J'essaye de refaire la mise en point parce que j'ai l'impression que vous nous voyez ah. un petit peu noir. Voilà, c'est mieux ouais, comme ça. Ouais. J'espère que c'est mieux. Dites-nous si c'est mieux ou si ça va pas. On est super dans le noir là. Oui. J'essaye de améliorer cette qualité. Ouais, je pense que ça fonctionne bien. Sinon, tape sur le soleil. Non, tape sur le soleil. Tape sur Non. Bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. on va dire que voilà, c'est un peu mieux. On se rapproche, voilà, j'espère que vous <rire> nous voyez bien. On n'est pas dans, le nu dans la nuit Ah non, il fait super beau sur... Pire expérience, Diane, tu as retrouvé ce que tu voulais dire oui. C'est quoi, toi, ta pire expérience Ce qui m'a pas du tout plu, c'est quand on a dû passer la douane du Vietnam jusqu'au Laos. Les gens nous poussaient pour passer, ils nous tapaient des pieds, tout le monde nous faisait mal. Et il y en avait même, donc les locaux, eh ben, oui, ils prenaient leur passeport avec de l'argent et ils passaient comme ça alors que nous on faisait la queue juste à côté voilà, et, hein. le, et la police elle le laissait passer donc ouais, là on vrai. a vécu quelques passages de frontières corrompues en Asie, effectivement. Et ça a marqué les enfants les frontières <rire> terrestres, donc pour une fois on n'arrivait pas en mode aérien avec une douane un peu plus, un peu plus contrôlée au niveau des aéroports là les, do les douaniers font un peu ce qu'ils veulent ça fait partie du jeu, tout le monde le sait hein. ça remonte jusqu'à jusqu la plus haute hiérarchie euh, parfois même les, les bus, les, euh, enfin, tout, tout le monde est de mèche dans ce, dans ce système mafieux. Euh, vous avez beau vouloir lutter, généralement, euh, vous avez tout contre vous. Alors, vous êtes l'étranger, donc êtes, de toute façon, vous, vous paierez, vous attendrez, et vous ferez marcher dessus. Voilà, on vous fera attendre jusqu'à ce que vous payez. On était prévenu que les frontières terrestres en Asie étaient corrompues, difficiles. Euh, bah on les a testées et on ne peut que confirmer. Et c'est difficile de négocier quand quelqu'un en face de vous euh, déjà a un uniforme, mais en plus ils sont plusieurs et ils détiennent vos passeports. Ouais. Donc ça euh, c'est un rapport de force qui est un petit peu délicat, ça fait pas partie des bons souvenirs du voyage. Non, non. Dans les mauvais souvenirs effectivement il y a eu le stress de la perte de nos passeports, mais ça Lorraine en a déjà parlé, ça c'est quand on était à Bali et c'était de notre faute. On a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder. Euh, voilà, on a juste été euh, branquignoles là-dessus parce qu'à <rire> un moment donné, on ne pense pas à tout et qu'on est pris dans le voyage. Mais euh, c'était bah, plutôt était... un mauvais mais souvenir, plus mais plus... c'était de notre faute, il n'y avait rien de grave en fait. Dans les, dans les pires souvenirs, c'est ça, c'est aussi, aussi les problèmes de santé qu'on peut avoir, comme euh, Louis, bah, là, ce matin, euh, qui, euh, qui est retourné se coucher. C'est les choses qu'on euh, ne veut pas en voyage et euh, c'est pour ça aussi qu'on prend les assurances. Donc là, rien de grave. Non, voilà. On n'a rien Vraiment, eu de grave. Et voilà. en fait... Quand on, quand on regarde éventuellement d'autres voyageurs qui ont pu être, par exemple, volés dans un camping-car, ou qui perdent des affaires matérielles mais de, de, de, de haute importance. Ou un gros accident. Un accident corporel, enfin quand c'est physique et matériel, ça rentre dans la catégorie des, des mauvais souvenirs. Et ça on n'en a pas, on va toucher du bois, il nous reste encore une semaine. Cross mais on n'en a pas eu, donc à notre avantage, tant ouais. mieux. On dit un petit coucou à William aussi, à Sabrina. Coucou Ah, c'est une autre famille voyageuse. <rire> euh, c'est bon ah, dans, dans les bonnes Pourquoi expériences, effectivement, on parlait des rencontres, mais ce qui nous, nous a beaucoup plu, c'est de rencontrer d'autres familles qui voyagent aussi. Donc l'avantage, c'est qu'on peut, entre adultes, euh, consommer un peu d'autres... Euh, consommer boissons on va dire <rire> avec eux et, euh, et pour les enfants c'est génial parce qu'ils peuvent échanger euh... souvent en français ah ouais, ils peuvent échanger qu'est ce que tu as comme jouet, qu'est ce que tu as comme jeu électronique etc enfin bref on passe généralement plus de bons moments avec, bon avec moment. leurs parents donc ça ça leur va bien et nous ça nous va bien voilà une nouvelle barrière qui se met hop on sépare les enfants les parents et on échange donc ça on a adoré rencontrer toutes les familles qu'on a vu y compris les gens qui n'ont pas d'enfants mmh. parfois des gens seuls ouais. donc euh, voilà ils se reconnaîtront s'ils si regardent la vidéo euh, les gens en couple on a adoré tous ces moments-là et c'est vrai que ça, c'est riche ouais. d'expériences et, euh, et la séparation est, est plus difficile. Ouais. Euh, et donc, on en vient à... Euh, euh, pire expérience à quatre individuellement si on l'a fête. Pire expérience à quatre individuellement, Votre ouais. meilleur souvenir. Diane, ton meilleur souvenir. Odélie Fort 5. Meilleur souvenir. On te laisse réfléchir Il faut toujours non. un petit peu... Ah, ah. non. non. Vas-y. Salut David une autre famille. Mais non, oh. c'est la même. Celui des Sabrina. Celui des Sabrina, pardon. Je pas <rire> fait le lien, pardon. Vas-y, Diane. On... Bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien aimé la famille de Jean et Béka quand on a fait du briefing. Et aussi, une famille qu'on a vue il y a peu de temps. Ça s'appelle les Nestas autour du monde. Ils sont vraiment trop gentils. Voilà, donc euh, meilleurs souvenirs avec, euh, avec, avec des, des familles autour du monde. <rire> Mais les Nesta autour du monde qui tournent actuellement, donc ils sont partis pour trois ans. Ils ont déjà fait un an de voyage. Euh, ils ont prévu de faire les deux Amériques et l'Afrique, mais ils ont déjà fait uniquement l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Un petit peu, on les a rencontrés. Ils tournent avec un gros camion qu'ils ont personnalisé. On leur fait un petit coucou. On a passé coucou. quelques temps avec eux. C'est la dernière famille avec laquelle on était là. Et la séparation pour les enfants a été très, très pour triste Diane. Pour, pour Diane. Diane. Ça a été oui, c'était compliqué. Mm. Donc on leur fait un petit coucou, séquence ah. émotion. Et pour bondir sur la séquence émotion, Coucou Céline Et eh ben on nous a demandé effectivement si, euh, si on avait eu des larmes au cours de ce voyage. Et... Euh, non, non, moi j'ai jamais de larmes. <rire> principalement, alors on n'a pas eu de larmes de douleur. Ah si, moi, ça fait peut-être partie aussi de mauvaises expériences, mais quand on a fait ce grand trek de 19 km autour du volcan le Tongariro, euh, tongariro en oui. Nouvelle-Zélande, euh, comme j'ai eu des problèmes aux genoux cassés euh, quelques années auparavant, je l'ai ressenti et là, euh, la fin a été extrêmement difficile dans la douleur pour terminer ce, ce trek, ce chemin. On y est arrivé par fierté, je suis tenu, enfin, enfin j'ai tenu, il y pas possibilités mais plus, surtout il n'y avait pas d'autres possibilités, il faut terminer. Quoi. Les familles et... Tour du Mondis qui ont fait le trek peuvent le dire, enfin même pas que les familles, tous ceux qui l'ont effectué voilà, je sais que David physique. et Sabrina ils l'ont fait en 7h30 euh, nous on a mis plus de 12h voilà <rire> pour la petite, euh, petite histoire on pas trop sportif mais bon vous voulez le faire quand même et on y est arrivé on avait un grand soleil, mais on euh... a profité, on a pique-niqué sur place mais bon mais voilà ouais. non, a non, mis... ça a été compliqué a à la mode. fin pour Christophe ouais. compliqué pour moi mais globalement on a eu des larmes et les larmes c'est des larmes de séparation c'est quand on quitte les gens les gens qu'on rencontre ou les gens chez qui on s'installe pendant une semaine un peu mm. plus qui sont des locaux euh, quand on se sépare, quand on quand on repense à tous ces moments, ces, ces différences de vie qu'on a vécues, qu'on a partagées, euh, ben c'est dur, c'est oui. compliqué. Quand on a quitté la famille. Oui, ah, aussi, le, on, le premier jour. premier ouais. jour, quand ouais. on a quitté la famille, bien entendu. Moi, ça on savait qu'on qu en reverrait. Donc les larmes, euh, à part ce petit détail physique pour moi, c'est des larmes de séparation humaine. Oui. voilà. Et quand on a quitté les cousins et quand on a trouvé les cousins. Ah oui, ça c'était aux états unis quand on a retrouvé la famille. Et quand on, a et quand on les a quittés. L'arme voilà, de quiche. joie aussi, finalement. L'arme de joie, pas que l'arme de séparation. Mais pas de l'arme de fatigue, de prise non. de conscience, de quoi que ce soit, etc. On est plutôt choqué quand on voit effectivement ce niveau de en colère ou en, en colère. colère aussi, ouais. Il y a une violence, une violence presque interne, hein, vous le ressentez. Mais euh, il n'y a pas de l'arme de ce côté-là, non. Non. Et, euh, et petite parenthèse aussi, on nous a souvent demandé, mais est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ce voyage Eh bien, nous, non. non. Mais en fait, on n'a pas un rythme non plus très soutenu où on essaye d'enchaîner le maximum de choses dans les journées. Et donc jour après jour, en faire mmh. le maximum comme ça. Euh, on est plutôt en mode tranquille, euh, à se lever souvent tard le matin, sauf quand on veut faire quelque chose euh, dans la journée où il faut se lever tôt. Donc là, on met le réveil. Mais globalement on se lève sans réveil on oui, se laisse aller. plutôt aller euh, on est un peu au jour le jour même si on programme forcément des choses un peu en avance sur les lieux très touristiques qui vous réservent mais euh, on y va au feeling on y va au feeling et on n'est pas fatigué aussi, euh, ouais. on n'est pas du tout fatigué non voilà donc on ne rentrera pas fatigué de ce voyage oui. prendre notre temps exactement prend notre temps et c'est bien c'est très très bien ça nous va bien est-ce qu'il y a des expériences qui nous ont transformés transformé. aussi donc ça c'est une question d'agotrip muriel donc euh, moi l'expérience qui m'a extrêmement transformé c'est de monter au volcan de soufre donc le plus grand volcan de soufre au monde avec le Indonésien. lac acide à côté donc c'est en indonésie c'est le Kawaïgène pour y voir les mineurs de soufre et moi je suis descendu seul dans le volcan c'était un petit peu dangereux pour les enfants parce qu'il faut porter des masques, euh, mais je suis descendu dans le... Mais on le... Les avait quand même les masques On avait les masques, oui, mais moi je suis descendu effectivement dans le cratère avec euh, notre guide, qui est un ancien mineur, qui a travaillé 5 ans ici. Sans masque Souvent sans masque, sans masque, qui a des gros problèmes de bronche d'ailleurs, il n'a plus de souffle, alors qu'il a 25-30 ans. Ouais. Et, euh, et moi ça m'a marqué de voir ces gens qui travaillent dans ces conditions-là pour euh, quelques euros, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ramassent... 2 euh, euros par jour Je crois 2 à 3 euros par Partido. levée de soufre, qui mmh. ramènent 100 kg de soufre euh, dans, sur leurs épaules et ça deux fois par jour, parce que ça, ça prend beaucoup de temps de, de, de le prélever. Donc, euh, <coughs> donc voilà, moi j'ai vraiment été marqué par cette expérience et euh, là je les imagine encore en ce moment en train de faire ce travail, mmh. sachant que c'est un travail très bien payé en Indonésie. Ouais. C'est le meilleur travail... Le meilleur travail, le mieux payé. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils le font. On a fait une vidéo où on essayait essayé de retranscrire un peu ce, Les émotions a cette émotion-là, cette, cette grande claque. Euh, bon. Voilà. Grande Moi, j'ai été marqué, en fait. C'est pas que ça m'a transformé, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions comme ça pour que nous, on ait des produits cosmétiques ou du sucre blanc, mmh. par exemple. Le soufre sert à ça. Ouais. Et ça fait réfléchir. Blanchir, lui. Euh, de mon côté, qu'est-ce qui m'a transformé Je sais pas si ça m'a transformé, mais... Euh... En fait, euh, de prendre le temps, d'être au contact, Alors, on le savait, parce que c'est quand, euh, quand même euh, une chose qui, qui nous trottait depuis un petit bout de temps, de changer un peu de, de façon de vivre, de consommer. Euh, bah, je pense que tout le voyage a été, Enfin, euh, ça va encore se mûrir, on sait que quand on revient... et voilà, c est, c est, on, on a besoin d'avoir d'autres projets, on a besoin de, de, de, de mûrir, c'est mmh. ça ce, ce, cette expérience. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut plus, on ne sait pas exactement ce, qu ce, ce dont on a besoin, enfin si on sait ce dont on a besoin, mais on sait ce qu'on ne veut plus en tout cas. Euh, de la nature, euh, d'être plus au contact des gens, euh, prendre notre temps... Et, euh, et puis, et puis ce voilà, ben oui, c'est ce oui. que je veux, tout Là, à fait. Et donc dit... ça, ça, ça, ça me transforme, ça me confirme en fait ce que, ce que je pensais avant de partir. Mais le fait de le vivre, ben, ça, nous, voilà, ça nous a vraiment confirmé que c'était ça qui était bon, en tout cas, qui est bon pour moi. <rire> On veut un peu plus de sens et un peu plus d'humanité, quoi en gros. C'est ça. Et Diane, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui marqué, qui t'ont transformée hum, bah Déjà, je parle en anglais. Elle parle en anglais. Ça, ça l'a transformée. Et elle parle aussi un petit peu japonais. C'est la seule de nous quatre qui a emmagasiné le plus de mots. Ouais. Et puis Diane, avance-toi un petit peu. Je ne sais pas si on te voit bien. Ouais. Elle a pris de l'assurance. Diane a pris Je énormément d'assurance. Elle, elle avait hum. très peur des chiens. Moins Et peur. Elle ne va pas les caresser, mais en tout cas, elle peut passer. Oui. Elle ne crie plus. Elle peut passer à côté. Elle peut se laisser faire renifler par le chien lorsqu'il vient la voir pour la première fois. Grosse avancée là-dessus. Elle peut sauter de très, très haut dans les eaux, maintenant. « Voilà, t'as sauté. » Elle n'a plus peur de, plus de la profondeur de l'eau. Elle va nager avec son tuba, tranquillement. Voilà. voilà, plein de choses. Effectivement, les enfants, ils se transforment. <coughs> Alors, question de Mario. Est-ce que d'avoir rompu parce que je suis donc enseignante, est-ce que d'avoir rompu avec l'enseignement traditionnel dans une classe en ayant un programme, des horaires, est-ce que ça a des avantages ou est-ce que ça nous a manqué Eh bien, la réponse hop, est unanime. Est-ce que Diane, l'école ça t'a manqué Oui. Oui. Alors oui Oui, et ça, ça fera plaisir à toutes les maîtresses si elles nous regardent. Ah ben les maîtresses, <rire> c'est sûr que ça peut manquer. Après, est-ce que la classe, le rythme, tout ça, ça manque Et les maîtres, je ne pas de sexisme. Ouais, ouais, Maître et les maîtres et maîtresses. Euh, mais en tout cas, euh, bah, donc pour les enfants, pour Diane apparemment, ça lui a manqué. Euh, pour moi, euh, pas du tout. Enfin, pas du tout. Euh, si, le contact avec les élèves, si, clairement. Euh, mais dans l'enseignement avec les enfants, je pense que le traditionnel, ce n'est pas ce qui est bon au voyage. Je pense que de toute façon, beaucoup de familles pourront en témoigner, euh, à part celles qui, celle qui, ce qui commencent peut-être. <rire> euh, mais au bout d'un an, ce n'est pas le traditionnel qui fonctionne. Euh, en tout cas, pour nous, ça a été de le faire euh, au fur et à mesure, au feeling avec les enfants. Ça fonctionne mieux depuis qu'on... On, on l'achète du lest déjà beaucoup. On n'est pas parti en prenant le CNED, euh, on n'est pas parti en ayant... Euh, des, des, des objectifs bien précis, on s'est dit qu'il fallait avant tout euh, qu'ils prennent du plaisir, et s'ils étaient en apprenant euh, des choses qui n'étaient pas forcément de leur âge, bah, ce n'était pas grave, ou qu'on allait revoir après. Euh, voilà, donc non, ça n'a que des avantages d'avoir coupé avec l'enseignement traditionnel. Bon, bah, on y retournera, hein. c'est mon job, c'est ce que j'aime, mais peut-être que je le fais ah, c'est pas peut-être, je le ferai différemment, ça c'est sûr. On a tenté différentes choses aussi parce qu'on se rendait compte que ouvrir un cahier de maths ou de français quand il y a un super soleil, la piscine à côté, etc. C'est pas évident pour eux, même pour nous, mais c'est pas évident pour eux. On a tenté différents trucs, notamment euh, donc on vous, on vous révèle un peu nos trucs. Le truc qui a bien marché, c'est euh, et on a arrêté là, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, on va au feeling. Mais on faisait une liste de questions sur les pays. Coucou Tatane, euh, sur la liste des pays qu'on rencontre avec des, des thématiques qu'on va voir. Donc Typiquement, euh, qu'est-ce qu'un marsupial euh, Combien de temps vit un kangourou euh, Que mange un koala euh, Combien il y a d'habitants en Australie Comment oui. on paye etc., etc. Donc ça c'est quand on arrive dans un pays ou qu'on y est depuis quelques temps, les questions euh, arrivent, mais c'est des questions même que nous on pourrait se poser. Des questions qui font sens avec ce qu'on est en train de vivre en fait et on leur laisse une journée dessus avec Internet, la tablette, etc. pour qu'ils aillent trouver les réponses eux-mêmes. Eux et en fin de journée, on compare. Il n'y a pas de notes, on compare juste les réponses. On en discute ensemble. et bien, ça leur un donne échange. une motivation à 200%. Hmm. On les voit investis dessus pour aller trouver les réponses. Bah, ça Ils sont pas, même 100%. <rire> C'est 100%. 100%. Ouais, 100%. Mais 100%. êtes vous, vous, vous êtes deux. Ah, ah bah alors, faut dire 50%. <rire> bon, bref, ils sont super motivés pour y répondre. Et l'autre truc aussi qu'on a testé euh, là chez les Mayas, donc euh, au Mexique, c'est qu'on regarde et on conseille cette émission C'est pas sorcier. Mais je pense que beaucoup la connaissent. Je pense que les familles connaissent. Les ah, qui... ils la connaissent. Voilà, on le trouve sur internet. Et il y a aussi des familles qui l'ont euh, téléchargé sur les disques durs, parce que quand on se rend compte, on échange aussi les, les fichiers vidéo. Euh, mais on regarde un épisode de C'est pas sorcier sur les mayas, le lendemain on est sur une pyramide maya en train de monter avec Et un guide. on voit un guide et du coup les échanges, les, les enfants vont poser des questions plus profondes avec le guide C'est très interactif tout ça, mmh. et euh, entre l'écran et le physique forcément, l'immersion, le ressenti, l'apprentissage, il est total <rire> Ouais. Ah mais les... on, a, on a des petits commentaires qui disent effectivement que l'école, c'est un peu le boulet en voyage. Euh, on encourage Diane à balancer. Hein, merci Cyril. Et puis Céline euh, nous dit qu'ils ont au moins 100. Euh, on n'est pas sorcier parce que c'est aussi une famille qui est partie en voyage, enfin qui vient de partir en voyage. Donc euh, effectivement, il ne faut pas hésiter à regarder et à faire euh, du lien. On va donc, donc poser euh... des questions quand on y est, rentrer dedans. En fait, il faut profiter de l'instant présent. C'est comme ça qu'ils vont s'investir dessus. Mmh. Et euh, petite parenthèse quand même, ils ont un cahier donc de français et de mathématiques. Les langues, ils ont appris tout seuls. Ouais. La géographie et mmh. l'histoire, ils l'apprennent sur place quand on fait des musées et qu'on visite des, des, des sites. Ouais, je, mais, cas, mais, petite, petite mais je, finis, je, je finis juste ma petite parenthèse. Et donc, euh, ils ont quasiment fini leur cahier de maths et de français. Donc, ils auront fait le programme. Mmh. En tout cas, moi, pour l'anglais... Personne ne m'a rien dit de faire. C'est ben moi, moi, à chaque fois que je les entendais parler, ben, j'évoluais, j'évoluais, j'évoluais. À un moment, j'ai dit à papa et à un moment qu'ils n'avaient plus rien besoin de me dire. Par exemple, quand ils parlent avec un Uber ou un taxi, ben, je comprends tout ce qu'ils disent. Ah oui, ils comprennent tout ce qu'on dit, oui. Ouais. Et tu voulais dire, pardon euh, Je voulais dire pour l'histoire et la géographie, quand même, euh, je pense qu'il faudra... Enfin, l'histoire. On, on la travaille, on fait, on fait des petites choses avec eux, euh, sur, euh, bah, notamment sur « C'est pas sorcier » ou en visitant des choses. La géographie, il y a quand même besoin d'un petit planisphère. Et c'est vrai que euh, mmh. les familles qui ont apporté un planisphère en voyage, je trouve que c'est pas mal pour se repérer. Nous, on ne l'a pas fait. On utilise des écrans. Mais d'avoir un planisphère, une carte, on a vu que les, les, les Nesta avaient, une, enfin, avaient des cartes de voyage. Bon, là, ils, ils voyagent en... en en un bus, gagnant. en camion, pardon. Donc, c'est plus pratique pour transporter. Mais euh, je pense qu'avoir une vue globale de ce qu'on a fait en papier, c'est pas mal aussi. On, on fera ça au retour. On a un globe. Ouais, on n'a pas globe pris notre globe. <rire> non, non. <rire> Il n'est pas là. On a, on a ouais. un globe chez Papier Mamie. Oh, oui, chez Mamie. On, ouais. on a un globe numérique sur l'écran, mais c'est pas pareil. Quoi. Voilà. Alors, Laure nous pose la question, quel mode d'hébergement avez-vous préféré euh, Diane, tu veux répondre -y. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, embe... comme... comme hébergement. Hébergement. Oui. Ben, C'était avant ici, et ben, on avait une maison pour nous tout seul avec la cuisine, la salle de vin, la table. Et ça, j'ai adoré. Et ça, c'est ce que j'aime parce qu'on peut se lever quand on veut, il n'y a pas le petit déj qui nous stresse. Bah, Diane, elle aime bien ah. son indépendance, euh, à condition d'avoir même sa chambre à elle toute seule et une piscine. C'est possible! Bah ça, ça c'est les, les prérequis. Donc, on le note pour, euh, pour l'après-voyage. Au Canada! Ouais. Mais une piscine au Canada! Ah, euh, il y a Papy qui regarde! Euh, bonjour, bonjour Papa! Coucou Papy Mario! Bonjour, cher, à la, la Et bonjour Alain aussi! Oui, on ne dit pas bonjour à tout le monde, parfois on arrête, excusez-nous! Euh, euh, moi, ce que j'ai préféré, je pense que c'était pour la liberté que ça nous a donné, c'était le camping-car en Australie. Et en plus, c'était un grand camping-car puisqu'on a été surclassé. Et, et c'était une découverte pour moi. Encore un préjugé que j'avais, j'étais hors de question d'aller vivre dans un camping-car. Puis bon, pour découvrir l'Australie, c'est le mode de, de, de, de, de transport qu'on a choisi. Et j'ai adoré. J'ai adoré et je serais même prête à repartir, faire un voyage en camping-car. Vraiment, c'était... Voilà, c'était celui que j'ai préféré. Oui, c'est un, un choix qu'on n'avait malheureusement pas fait au départ, vu tous les continents aussi qu'on voulait faire, donc de ne pas partir fait. en camping-car et puis parce qu'on avait l'appréhension de ne pas savoir se débrouiller mécaniquement pour toute panne qui allait évidemment Après. arriver sur, sur une année. Euh, maintenant qu'on l'a testé deux fois, donc et le camping-car un mois en Australie et en mode van euh, en Nouvelle-Zélande et en rencontrant plein de familles qui le font, on n'a plus d'hésitation Maintenant, le, euh, à refaire, on reprendrait un, un camping-car, maintenant les destinations ne seraient pas les mêmes, mmh. puisque euh, quand vous passez d'un continent à l'autre, euh, le shipping augmente énormément le budget pour transporter le véhicule. Mais euh, évidemment on le referait, après euh, l'avantage du camping-car c'est effectivement cette autonomie et cette liberté, mais euh, dans le mode d'hébergement qu'on a aussi bien aimé, c'est quand même dormir chez l'habitant. Chez l'habitant, que ce soit au Vietnam, au Canada, à Bali, enfin tout ce qu'on a pu faire. C'est là ça. où vous apprenez énormément de choses. L'échange il est, il est absolument incroyable. Quoi. Vous apprenez tout sur la culture. Enfin, les, les meubles sont différents, les décorations sont différents. Vous voyez les systèmes de d'offrandes, de religions. De... Vous apprenez énormément sur sur la vie au quotidien. Et euh, ça, c'est très riche. En camping-car, on peut pas forcément euh, le voir. Forcément, comme on gagne cette liberté-là extérieure. On est euh, à moins de dormir chez, chez les gens. Voilà. Bon, mais euh, petite parenthèse, du coup, euh, mode préféré et camping-car et dormir chez l'habitant. Ouais. Alors, euh, autre question. Au revoir, Céline, et bonne école. Au revoir, école. Céline. C'est <rire> une famille voyageuse qui va faire l'école, justement. Bon courage. Ah, petite question, juste euh, comme ça, à chaud, là, de, de Cyril, qui ah, nous là, demande Quel est l'objet qui vous a manqué en voyage Alors là, on n'était pas préparé à cette question. Alors, euh, l'objet qui nous a manqué là, en voyage à chaud. Euh... Ah si, une petite chose, coucou Jen, euh, une petite chose, bah, alors c'est un... un détail, hein. euh, pour, euh, pour des fois prendre des bains, Cyril, hein, tu sais quelque chose, pour prendre des bains, euh, mais on n'en prend pas beaucoup quand même, parce que l'eau, bah, qu mais bref, euh, quelque chose pour boucher, un bouchévier, voilà, bouchévier ou bouche-baignoire, c'était pas mal ça, voilà, donc euh, ça, aurait été, ça aurait été bien, c'est la seule chose, moi, qui... Enfin, qui, qui m'a manqué. Ça m'a pas manqué. C'est les enfants qui voulaient prendre un bain de temps en temps et on n'avait pas ça. Donc, euh, c'est Moi, tout. je ne sais pas de quoi j'ai manqué. Je sais que tout ce que j'ai pris, je l'ai utilisé. Je ne sais pas de quoi j'ai manqué. Euh, on a manqué de fromage et de vin rouge. Mais c'est oui. pas un objet. Oui, <rire> on va se rattraper. <rire> mais euh, après, je, en termes d'objets je ne sais pas. Non. En fait, euh, on, a déjà, on avait fait un petit bilan entre nous... Euh, je sais plus, il y a peut-être un ou deux mois, et on se disait si on devait refaire les bagages, est-ce qu'on les ferait pareil Bah la réponse est oui, oui. parce qu'on n'avait pas trop, on n'avait pas pas assez, yeah. vraiment, euh, on avait. Euh... Si on a peut-être pris trop de chaussettes. <rire> voilà. et finalement, on a passé beaucoup de temps dans les pays où globalement vrai, on est toujours en short, quoi. Un, <rire> un détail, quoi. Ça un nous détail. fait bizarre de mettre des baskets et des chaussettes. Voilà. Non mais quelle idée Non mais de mettre des baskets et des chaussettes. Bon voilà, mmh. voilà pour la petite question. Mmh. Donc voilà, Cyril. L'objet qui m'a le plus manqué c'est ma maison Playmobil Ah oui ah, Elle me l'a réclamé souvent Extrêmement important, Diane a une Playmobil. grande maison Playmobil Donc là elle ah, invente ah, oui. ah, ah, Ça oui. prend toute sa chambre tellement que c'est grand <rire> euh, Mais <rire> elle, Chaque fois qu'on arrive quelque part Elle refait une maison Playmobil ouais. donc, Du coup elle l'imagine, elle l'invente Ce qui est pas plus mal aussi là, j'en ai refait une. Dans, voilà. dans, là, euh, par terre, dans, euh, dans la chambre où on est actuellement, c'est une chambre avec deux lits doubles. Je sais pas si elle a en fait plein des... milieu, et ben, vous avez une grande maison Playmobil avec des crayons, des fils. Et voilà. euh, autre question donc, de Gaëlle. Qu'est-ce que nous avons découvert sur nous-mêmes, sur notre couple et sur nos enfants Alors, sur nous-mêmes alors, c'est rigolo parce qu'on faisait un petit brief hier soir. On essayait d'y répondre. Voilà. Question difficile. Euh, moi, maintenant, eh bien, je sais plonger en snorkeling, chose que je ne savais pas faire, et je sais conduire du scooter. Enfin, un scooter. Euh, voilà, c'est quand même exceptionnel. Il n'y a que le voyage pour vous faire faire des choses comme ça. Euh, non, mais très belle plaisanterie, c'était des choses qui me faisaient peur. Et euh, j'ai surmonté ces peurs. Euh, et qu'est-ce que j'ai découvert de. de aussi d'autres. Euh, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup le trek euh, lors des, des, des deux trois treks qu'on a pu faire. J'ai adoré ça, j'ai tenu le rythme, enfin euh, notre rythme, petit rythme, mais j'ai adoré ça. Alors Diane, et quoi comment tu te sens toi Qu'est-ce que tu as découvert sur toi mmh. Ou sur nous tous Bah, j'ai découvert que maintenant, Louis, il avait besoin de modèles pour dessiner, qu'il savait super bien dessiner, et que... Aussi moi je savais au début pas trop décalquer et maintenant je fais que ça. Papa il avait une tablette une table pour décalquer sauf qu'elle était cassée sous le lit de papa et maman. Et du coup, j'ai jamais pu en refaire et avec la tablette, je la mets en dessous ma feuille, et je le décalque comme ça. Et sinon, j'ai découvert aussi que maman et eh ben elle pouvait donc plonger comme elle a dit et aussi elle peut faire des manèges à sensations fortes. Voilà. Ça, c'est parce qu'elle m'a pas. Enfin. Grande découverte. Ça, <rire> parce qu'elle m'a pas connu jeune, en fait. Quoi <rire> <Wow. rire> Je suis connue que à 30 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, après, moi, pour répondre de manière plus profonde, je sais pas si j'ai vraiment découvert des choses sur nous. Ce que je peux identifier, c'est que les enfants ont vraiment pris de l'assurance et qu'ils assimilent extrêmement bien les langues. Euh, et que Diane a une capacité un peu comme Lorraine à vite assimiler, donc elles ont une oreille pour euh, comprendre les mots euh, plus vite que moi et Louis, typiquement et euh, moi ce que je sais c'est que ce voyage finalement me, me conforte dans mes convictions en termes de protection de l'environnement de gestion de la pollution, des déchets euh, de euh, comment avance l'humanité, euh, on va dire je m'excuse mais droit dans un mur quand même si on continue à consommer euh, à outrance de cette manière là donc euh, voilà, je, petite séquence un peu, un peu plombage d'ambiance, mais euh, ça me conforte dans ces idées-là, à voir comment, euh, comment tous ces gens avancent et recherchent à tout prix la consommation à outrance, la, la croissance infinie, la possession. Et on se rend compte, nous, en ayant fait la démarche inverse, que c'est pas en possédant énormément qu'on est heureux. Et typiquement, on a traversé des pays où, euh, je mets juste leur parenthèse, l'IFU, donc l'île à côté de la Nouvelle-Calédonie, ils possèdent très peu et ils sont d'une extrême gentillesse, heureux et ça leur convient, ils se contentent de ça. Et c'est peut-être là où on apprend le plus en fait. Ouais. Voilà. Donc euh, ça conforte plutôt les choses. Oups, pardon. Alors Jennifer qui Alors, pose à... des questions. Alors, Jennifer, on dans les questions. On remonte dans les questions parce qu'il y a eu des, des quelques... Donc, Jennifer nous propose de transformer les chaussettes en éponge. Effectivement, j'ai regardé quelques vidéos dessus. On va y penser. <rire> Mais peut-être qu'on en aura besoin quand même des chaussettes dans notre futur Mais future on va proche. en avoir besoin, <rire> effectivement. Donc, euh... Euh, Cyril dit que Clémence... Alors donc Cyril, c'est la famille des 10 pieds autour du monde. Ils sont encore en voyage. On les a rencontrés. On a fait la, ba... la baie longue ensemble. Et euh, excellent et, moment, et excellent Grand moment. souvenir et Clémence et Diane ont passé euh, bah, deux nuits euh, toutes les deux elles ont beaucoup beaucoup partagé, elles se sont très bien entendues sur les donc, playmobiles Clé elles ont Clémence, beaucoup joué. voilà, parle apparemment chaque semaine des playmots de Diane et donc il te remercie pour ton partage de playmots euh, et Jennifer donc demande si c'était à refaire, est-ce que vous feriez exactement la même chose alors à refaire moi je ferais quelque chose de différent <rire> <rire> Euh, mais si on devait, enfin, si on devait repartir, euh... <rire> non, très franchement, c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais on n'a pas pris de billets tour du monde. On a fait le choix d'y aller euh, nous-mêmes, de faire les réservations nous-mêmes. Ça déjà, euh, ça nous a donné une certaine, une énorme souplesse, une énorme liberté dans nos choix. On a changé souvent les plans. Euh, si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. En tout cas, du moins sur, sur les billets. On le referait sur comme ça, on va dire, en mode, euh, on le sent comme ça, les prix sont intéressants, on a envie d'y aller, c'est plus cher, c'est pas grave, on y va mm. et on, on rogne ailleurs. Enfin, ouais, ce sentiment de, de liberté de pouvoir aller où on veut, euh, quand on veut, ça, je pense qu'on le referait comme ça. On le referait comme ça et euh, on le referait en mode euh, avec ce, ce type de sac à dos qu'on a choisi, mm. mais peut-être avec des camping-cars. Voilà. Un sac à dos camping-car. Un sac à dos camping-car. Allez, 1, nous, bon. <rire> Coucou Sophie, elle nous a rejoint aussi. Euh, question On prend vos questions. Du coup, on, on reprendra les questions. On switch. On, a, on voilà. passe entre celles que vous avez posées euh, Sabrina, et celles que vous posez actuellement. Sabrina, tu poses la question. Est-ce qu'il y a des pays où nous regrettons de ne pas que nous avons que nous regrettons de ne pas avoir pu visiter plein, plein, plein, plein. Bah oui. Plein. On aurait aimé faire euh, l'Afrique. On aurait aimé faire l'Amérique du Sud parce qu'on y est finalement un petit peu. Mais enfin, on n'est que en centrale. L'Europe que... du Nord, ah, l'Europe de l'Est. La parce Russie. Agotrip nous ah, fait hein, découvrir ça aussi à travers son voyage. C'est c'est une famille qui voyage euh, euh, uniquement en Europe de l'Est et on a trop envie d'y aller aussi, de découvrir la Russie, euh, de redécouvrir peut-être l'Inde. On n'était pas prêt à aller en Inde, on ne le sentait pas et maintenant on aurait trop envie d'aller voir effectivement ce, ce, ce pays de contraste et de, de richesse culturelle. Bref, et puis les, la Polynésie, moi c'est un regret aussi de ne pas, de pas être allé en Polynésie pour une question d'argent et puis de, de saisonnalité qui ne correspondait pas, de chemin qui ne va pas, enfin bref, donc à refaire. On aurait envie de tout découvrir en fait. Donc oui, il y a plein de pays qu'on a... Mais c'est super parce que du coup, c'est pas vraiment un regret, parce qu'on a encore envie de voyager, encore envie de découvrir, et on pense même à un autre mode de transport. Donc euh, non, non, mais ça nous donne plein d'autres les... projets. Même les pays qu'on a visités, on se dit, mince, on n'a pas fait ça, il faut qu'on revienne, on a envie de revenir en fait ouais. dans les pays. Ouais. Ah bon, c'est une question, je vais, je vais trop vite, je fais du teasing. Voilà, euh, donc qu'est-ce qu'on a appris sur les enfants, sur notre couple euh, Alors oui, ça on, en a, on, a, on a réfléchi là-dessus. Euh, sur notre couple, eh euh, peut-être qu'on est différents, je ne sais pas, mais on n'a pas appris grand-chose l'un sur l'autre. Euh, ça fait euh, presque 20 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'on. Alors, c'est bien, on, il faut se surprendre, et etc, etc. Mais je n'ai pas appris de choses fondamentales sur Christophe. Euh, J'avais une peur, une appréhension, c'était de vivre au quotidien tous les quatre, euh, voilà, savoir si on allait supporter, savoir si on allait se disputer. Euh, et puis finalement, non. Enfin, finalement, non. On s'est supporté, il n'y a pas plus de disputes. Euh, donc voilà, je suis rassurée là-dessus, mais ce n'est pas une énorme découverte. Euh, voilà, enfin, j'ai pas. Pas appris plus de choses que ça. Après c'est vrai que vivre 24 heures sur 24 tous les cas donc avec les enfants euh, c'est pas fois, forcément évident ouais. il y a des fois on aimerait bien un petit peu euh, un petit peu d'indépendance pour être euh, pour être complètement tout seul. Euh, les enfants aussi euh, on le sent parfois besoin d'être tout seul de pas avoir les parents sur le dos euh, bon faut savoir gérer ça et c'est pas, pas forcément évident donc heureusement qu'on a quand même des hébergements où on peut se séparer euh, aller dans des lieux différents euh. Faire des instants à nous. Rencontrer si, des familles. Rencontrer d'autres familles. Ça on laisse les enfants, on est entre grands. Voilà, mais le 24 h sur 24, c'est pas, pas forcément évident. Ouais. Non, mais, mais, mais pas, ça se fait très bien. C'est pas non plus euh, l'enfer. Il faut y ça être préparé. Il voilà, faut se préparer. Euh, Agotrip nous demande si on avait un changement de comportement ou des, un changement de, de trait de caractère durant l'année euh, passée donc, euh, chez nous, chez les enfants. Euh, clairement, chez les enfants, oui. Euh, ben on l'a dit tout à l'heure. Diane, elle est beaucoup plus, elle a beaucoup plus confiance en elle. Euh, même si Doudou, hein, Sophie, toujours Sophie Doudou. qui était sa nounou, euh, toujours Doudou, il est toujours là. On a failli le perdre, mais il est là. On l'a perdu, euh, on l'a retrouvé. Euh, voilà, donc toujours, enfin, plus de confiance en elle. Elle parle beaucoup plus volontiers. Euh, bon, elle a toujours, commande euh... toute seule mon repas eh Oui, au restaurant elle commande toute seule. Ouais, un petit peu moins de timidité, plus de confiance, puis pour lui aussi beaucoup plus d'assurance. Et Loulou, euh, oui, il a toujours été de toute façon à aller vers les, en... vers les autres, et, euh, mais ça s'est vraiment accentué. Donc, euh... Donc, euh, puis Parler, fin... mais comportement, ouais, c'est comportement, plus chez les enfants. Euh, aventurière peut-être moi. Euh, mais Christophe aussi parce qu'on a testé un camping en pleine jungle et on s'est douché à l'eau de pluie. Et alors ça c'était exceptionnel. Je me suis découverte. Je pouvais me doucher avec de l'eau de pluie. Voilà, c'est une petite anecdote voilà. rigolote. Vous avez de l'eau fraîche comme ça, hein, tempérée, de pluie, une noix de coco, il faut se laver. On paye une fortune pour se doucher à l'eau de pluie. <rire> Plus on ouais. cherche le sauvage et le naturel, plus c'est cher. Voilà, donc euh, non, <rire> bon, trait de caractère, je pense que nous, ça ne nous a pas... Mais dormir en tente avec une chaleur de 45 degrés, pour payer super cher, c'est bizarre quand même. Ah, si. Toujours chez les enfants, un trait de caractère, enfin un trait de caractère, un comportement, euh, la chaleur rend complètement... Euh, dingo. Dingo, Diane. <rire> Alors c'est pas de bol, parce qu'on a quand même choisi... Euh, du... <rire> Chaud, voilà, et Diane mmh. elle ne supporte pas du tout la chaleur. Mmh. Voilà, donc c'est elle, elle est, elle est pas agréable. Elle est c'est ça, peut ça peut un peu euh, ternir euh, nos moments de voyage. Mais voilà. Il va falloir gérer parce qu'elle adore la mer, mais moins la chaleur. Voilà, mmh. donc. Euh... <rire> Euh, Adrien alors c'est dommage parce que c'est une question à laquelle, euh, à laquelle Louis aurait pu répondre oui il voulait répondre Adrien, Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre en fait Louis il n'a pas eu une nuit ouais. facile euh, il, il est, est un malade. petit peu malade donc il a beaucoup vomi et là il est resté dans le lit il se, il il se, dort, repose, il se complètement, repose complètement voilà. il est HS, donc, ça donc, arrive Adrien qui était son professeur de clarinette parce qu'il a emmené sa clarinette en voyage a demandé combien de fois il a joué de la clarinette donc on les a comptés on n'a pas exactement un nombre exact, mais euh, au moins une fois dans chaque pays, souvent avec des familles, du tour, euh, de, des familles de tour du mondiste. Et, euh, et il s'est rendu compte que moins il en jouait, plus ça lui faisait mal. Donc <rire> souvent, il joue à plusieurs reprises. Et puis, euh, puis voilà. Je ne sais pas s'il a fait des, des, des, des, des progrès, mais en tout cas, en... comment on appelle ça En assurance, en, assu... enfin, en assurance et puis euh, en improvisation, je pense qu'il a... Il a progressé. Il a gagné l'improvisation et il s'est rendu compte que jouer de la clarinette en posant son chapeau au sol, il pouvait gagner de l'argent. Donc, quand il a vu ça pour la première fois et qu'en jouant une heure, il gagnait 24 dollars. C'était pas le but, Adrien, mais. Il s'est dit, oh là, mais c'est trop génial. Donc, surmotivation de nouveau à le faire jusqu'à euh, arriver devant l'Opéra de Sydney et que là, la sécurité lui demande de tout de suite arrêter parce que c'est complètement interdit. Ah, là, Donc là, ça l'a freiné, ouais. il a eu peur. Euh, il était déçu parce qu'il voulait, il voulait vous montrer Adrien qui pouvait jouer devant l'Opéra de Sydney, Il voulait mais des images possible. de ça sur nos vidéos, mais ça n'a pas été possible. Donc il ah. a joué ailleurs, après il a joué au marché, il a joué un petit peu partout, et puis surtout il a joué quand il le sentait. Oui. Et comme le disait euh, Lorraine, bah, souvent euh, au coin du feu, quand on fait des marches malo avec une autre famille. Dans la baie d'Along. Et ben bah, là il sort euh, voilà, dans la baie d'Along, il, il sort sa clarinette sur le bateau. bateau. Bon voilà, ça, le... quand, ah, il, quand il, qu il, il le sent. Voilà. Et en tout cas il a joué partout. Ouais. Euh, Mario, la communication avec des personnes d'origine différente est-elle vraiment si dissemblable parce que leurs origines, leur mode de vie sont différents des nôtres Vous avez compris <rire> <rire> On a dû la répéter pas mal de fois. En gros, euh, gros est-ce que la communication elle, est différente avec des personnes qui sont, euh, qui sont habituées à communiquer euh, différemment bah, En gros, dans tous les pays, sauf en Nouvelle-Calédonie et au oui, Québec, euh, et en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle tout à fou. fait, et à l'IFO. Euh, eh bien, oui, la communication est différente, euh, parce qu'on parle une langue différente, parce qu'on doit s'exprimer différemment. Au Japon, il mm. y avait en plus un, des attitudes physiques à avoir. Euh, c'est différent. Après, est-ce que c'est insurmontable Non, parce qu'on est toujours arrivé à communiquer. Euh, mm. Voilà. Mais de toute façon, il y a une. Barrière culturelle dans tous les pays qu'on traverse, ça c'est sûr, hein. mais euh, la communication passe toujours, parce ouais. qu'en face on a toujours des gens qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants, qui veulent nous aider, euh, et puis nous on fait preuve aussi de spontanéité, on fait preuve de sourire, dès que vous souriez, hum. n'importe quel endroit du monde, la personne vous rend ce sourire. Alors ça c'est universel. Hein. Et là, le, les, les tabous tombent, les barrières tombent, les préjugés aussi. Et ça y est, la conversation peut se mettre en place. Ouais. Même si vous ne parlez pas, on va chercher à faire des dessins, à, à utiliser euh, le Google Translate si vous avez du réseau, etc. Pour commencer à se faire comprendre sur des mots. Bref, ça passera. Et vous vous en sortirez euh, quoi qu'il se passe, même si vous voulez euh, régler un petit problème ou demander quelque chose euh, que vous attendez. Mm. Ça passera, ça passera tout à fait, en fait. On va juste peut-être... Avancer, ce que Diane allait au soleil, il est un peu chaud. Ah, d'accord. Je, je bouge ah, un petit peu. On bouge un peu la salle. La table. Oh On a trop de soleil. Ah là, il fait trop chaud. <rire> c'est le problème. <rire> euh, voilà. Donc Encore ça, c'était sur la communication. C'est bon. Euh, voilà. Et puis, euh, je pense que je, je pense que tu en as parlé, mais euh, le fait de faire des efforts, euh, le sourire, mais faire des efforts, c'est aussi apprendre quelques mots. Et les locaux sont tellement heureux quand on leur sort quelques mots. Ils rigolent, mais ça leur fait plaisir. Oui, Donc parlent euh, leur langue. Alors, Ils avec un ça. accent catastrophique, hein, parce que l'accent vietnamien, euh, c'est pas gagné. Un, mais on, voilà, c'est des efforts qu'on qu produit et qui sont reconnus par les locaux, et ça leur fait plaisir. Et puis, ça engage la communication. Et puis, il faut savoir le basique quoi. bonjour, au revoir, merci. Euh, L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Voilà. <rire> La cuenta, favor. Voilà. Euh... Et d'ailleurs, ça c'est, petite parenthèse, mais euh, on s'est toujours fait avoir quand on passait d'un pays à l'autre, souvent en avion. Donc on part d'un pays euh, où on est passé euh, un mois, un peu plus d'un mois, parfois 40 jours, parfois deux mois à Bali. Et on atterrit ailleurs et les premiers réflexes euh, de dire bonjour, merci, etc. restent dans l'ancien pays. Donc c'est euh, typiquement quand on arrive à San Francisco et euh, qu'on veut remercier le chauffeur Uber. On remercie bien ça <rire> Parce que nous, on vient de Thaïlande. Et bon, euh, il ne comprend pas forcément. Et puis, on en rigole. Après, on s'adapte très vite. Quoi. Il suffit de 2-3 jours. Ouais, mais le sourire, il fait beaucoup quand même. Ouais, oui. il faut toujours rigoler, en fait. Et ça passe très bien. On a une question là, de, de Cyril donc, euh, qui demande, Christophe, quel est le moment où Laurent t'a le plus impressionné Et inversement et euh, Donc, question non préparée, à chaud, et euh, pour te répondre, Cyril, après je vais laisser la parole à Lorraine, moi, Lorraine m'a totalement impressionné quand on a fait les passages de douane donc les passages de frontières terrestres. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est sentie d'une du, mission et d'une force incroyable pour être face à quelqu'un en uniforme qui est juste là pour vous soutirer de l'argent illégalement, avec tout le système mafieux autour, elle a tenu tête, et euh, bah, je l'ai laissé faire. <rire> non, euh, il voulait pas me laisser faire. Il était là mais pas grave, on a des dollars, non, on paye. discrètement. Je ne voulais pas. Non, c'est pas ça. Discrètement derrière, je lui soufflais en lisant j'ai un peu de marge. S'il faut lâcher effectivement un petit peu d'argent, qu'on puisse passer parce que, il y a un moment donné, la situation elle est juste bloquante. Je vous le allez, faut passer, allez. Ouais. Tout le système est prévu. ils détiennent vos passeports. Le chauffeur vient vous voir pour dire vite, vite parce que moi je vais partir, donc je partirai avec vos bagages et sans vous. Enfin bref, tout est fait pour vous lâcher des dollars supplémentaires. Donc je soufflais juste à Lorraine qu'elle sache qu'on avait quelques dollars en plus. Mais, On est pas fait. elle a tenu tête. Et là, là-dessus, bravo. Euh, merci. Elle <rire> <rire> euh, était moment... pas, ça Donc, pas la question, réponse. question euh, par rapport à Christophe, où est le moment où il m'a plus impressionnée euh, J'hésite, j'hésite je vais les dire les deux en fait, c'est les moments en fait, euh, bah, quand il a eu son, son problème au genou et qu'on a fait le trek, et j'ai bien vu que c'était pas du chiqué, que vraiment c'était compliqué, euh, qu'il a continué, qu'il a tenu bon, euh, là je me suis dit « waouh » parce que c'était… Voilà, quand on a un souci physique et qu'on a encore 4 km à tenir, euh, oui, c'est balèze. Euh, et une autre fois, quand on a perdu nos passeports justement, euh, il aurait pu s'énerver, il aurait pu, parce que c'est parce que moi qui avais la plupart des passeports, c'est moi qui les gérais souvent, alors il avait le sien, mais. Et il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas fâché, rien, il n'y a pas eu de crise, il y avait juste, euh, bah comme ça, on va, on va faire comme ça. Faut gérer. Moi j'étais prête à pleurer, à me dire, oh, nos vacances sont f... enfin non, nos vacances, nos, notre séjour à Bali il est foutu Absuce. et tout, mais, euh, mais non, il est resté calme. Et bah voilà, on est resté calme. J'ai même pensé à le filmer, en fait. <rire> Et Diane, tu voulais dire quelque chose Je me souviens plus. Ah, ça se souviens plus. Mais la question n'était pas pour toi. Non, mais je <rire> Vas-y, vas-y, dis. Qu'est-ce que tu veux dire bah, non, Tu sais plus on faire les messages là. Plutôt. Ah oui, ah, on, va faire. Là, on va faire. Ah, on ne fait que faire. les messages en on direct, fait, fait ça ne va deux. pas du tout. Alors, on dit bonjour à Caroline. Euh, alors, euh, Caroline, elle nous a posé une question, mais on va y revenir après. On va y revenir. Caroline, et, reste connectée. Et coucou à Muriel d'Agotrip. Euh, on a répondu à, à pas mal de, de, de questions. Donc, euh, on te laissera ça. voir le replay, Muriel. Justement, il y en a une de toi. Ah, il y en a une de toi. Euh, un endroit ou un pays où on s'est dit bof, bof. Non. Bah vas-y, Diane. Est-ce qu'il y a un endroit ouais. ou un pays où t'as pas apprécié d'y ouais, être bof. Ouais. Oui. Oui ah, bah, dis le plus fort. Oui. Tout l'Asie. Oui. J'ai détesté l'Asie. Bon, Diana n'a pas aimé l'Asie. J'ai mais... eu de y aller puisque c'est pollué, il y a plein de plastique et tout ça. Euh... Vraiment, on a rencontré du monde. Voilà, c'est très pollué, c'est vrai que c'est un gap culturel pour le coup, euh... oui. il y a une marche. Quoi. Mm. Voilà. Les repères sont totalement changés. Ouais. Lorraine, Bof Bof. Bof Bof Eh ben non. Non, il n'y a pas. Il y a peut-être des endroits qui m'ont moins plu. Euh, de par euh, le comportement des gens, notamment au Vietnam où j'ai pas été emballée euh, sur, les été gens. Emballé okay. sur euh, le comportement, euh, mais les paysages sont juste sublimes au Vietnam. Euh, et j'ai peut-être euh, trop cette âme d'enfant ou trop grande naïveté, enfin j'en sais rien. Et moi à chaque fois, d'ailleurs ça énerve Diane, je me dis ah oh, c'est beau, ah oh, c'est génial, oh, on est bien, enfin voilà je prends euh, bah, je prends plein de positifs. Le même mot. Voilà, c'est toujours le même mot, voyez. Donc euh, non, moi, il n'y a pas un endroit où je me suis dit bof bof parce que euh, parce que j'aimais pas trop. Non. Non, on n'a pas eu d'endroit bof bof. Ah bon. Non. Peut-être des piscines bof bof ah oh oui, non mais celle-là, comparée à tout ce qu'on a vu, non celle-là, ah ouais. elle est bof bof. Oh bah, les piscines, elles étaient chaudes. Voilà. C'était euh, à 30 degrés, alors qu'au dehors, il fait 35. Non, peut-être des logements bof bof, mais, mais pas vraiment d'endroit, de pays. Où... Non. Non, pas, pas là-dessus. Et bonjour, Juliette et donc, euh, toujours Muriel, donc à GoTrip, euh, ah on, on a déjà répondu, mais là, comme elle est connectée, voilà. euh, n'êtes-vous pas trop fatigué Et la réponse est absolument non, pas, on, est puisque pas on ne court on pas, pas dans fatigué. notre voyage. On, on ne se fatigue pas, voilà, fatigué. donc on en profite à fond, on prend notre temps, et donc mm. on n'est pas fatigué. On non. pourrait continuer. Ah ouais, on va continuer. Grande nouvelle, on continue. Non. <rire> non. <rire> euh, partir à 4, Question. Oui, c'était après... aussi une question euh, demandée. Euh, Qu'allez-vous ah, voilà. qu faire après euh, c'était euh, De Caroline. Toutouk. Caroline Bourré. Remonte Non, il faut descendre. D'accord, c'était de Caroline Bourré. Voilà, Savez-vous Savez -vous ce qu'on fait donc, où vous Les vous questions de l'après-voyage. Voilà, donc après le Mexique, où allez-vous Eh bien, après le Mexique, dans une semaine, on va où En France. On rentre. On rentre en France, en Seine-et-Marne, chez mes parents. Euh, même question donc, de Béléane. Vous envisagez de venir en France après votre tour du monde Eh bien oui, mais de manière euh, temporaire, temporaire provisoire, puisque euh, avant la France, on fait une escale et du coup ça fait aussi le biais avec une question de Sophie Cyberbalou. Euh, faire une escale en France, est-ce que vous n'êtes pas trop triste de la faire avant de repartir Non c'est juste super de revenir en France avant de repartir. On va revoir les gens qu'on n'a pas vus quand même depuis, depuis quelques temps. Voilà, donc euh, on dit au revoir, au revoir à, Sabrina. à Sabrina et à David. Ciao, ciao, continuez euh, votre voyage. Et bisous. Euh, donc oui, repartir, euh, revenir en France pardon, avant de repartir, non, pas du tout. On est hyper content de revenir. Alors. Euh, on aurait voulu prolonger davantage le, le voyage, mais bon, c'est comme ça. Il faut revenir. Donc, euh, Puisque l'après-projet, effectivement, c'est que nous, de toute façon, on avait euh, tout vendu, on s'est séparé de tous nos biens euh, pour faire ce tour du monde déjà d'un point de vue pécunier, mais aussi avec euh, en, se, en se créant l'opportunité de se dire euh, bah, si on se plaît bien dans ce pays, pourquoi pas tenter notre chance dans ce pays mmh. ou revenir en France euh, Mais ça, peu importe. Toutes les portes, du coup, étaient ouvertes à toutes les opportunités. Et, euh, et on l'a eu, on l'a eu pour le Québec, c'est pour ça que Lorraine a fait euh, un aller-retour depuis Bangkok pour aller à un salon emploi puisqu'il y avait un forum québécois qui se passait à Paris. Donc elle a fait l'aller-retour en 2-3 jours mm. depuis Bangkok où moi je suis restée avec les enfants. Et il est revenue avec un contrat signé. Donc on sait que nous partons okay. à Montréal euh, octobre, fin octobre, mi-octobre, on ne sait pas, peut-être novembre. Pour l'instant on n'a pas une date précise. Marches. Mais on sait que c'est enclenché. Oh, moi j'ai enclenché. Oui On fait au pif Non, on fait pas au pif, Diane. On est à... <rire> pas là-dessus. Et donc, euh, moi, j'ai enclenché aussi mes contacts euh, et amis euh, qu'on a au Canada, donc qu'on a à Montréal, pour les prévenir que, bah, que j'allais arriver, chercher du travail, voir si on pouvait collaborer ensemble, etc. Et pour l'instant, j'ai que des retours positifs, donc ça, déjà, merci à eux. Et ça y est, c'est enclenché, donc on sait qu'on repartira. Donc, euh, on fait une halte, effectivement, en France, on recharge Plus les batteries. quelques mois Quelques mois, on, re, on va revoir de, nos amis, la famille, et se préparer pour ce deuxième projet. Voilà, pour cette nouvelle vie d'après-voyage. Euh, Salut quatre, Jérémy. Bonjour Jérémy. Les quatre en baroud nous posent la question, comme au Daily Force 5, est-ce que vous avez des angoisses pour le retour, et comment on se sent à l'idée de rentrer en France Diane, tu veux répondre Est-ce que tu as, est as des angoisses Est-ce que tu as peur de revenir Non. Non. Non, Diane, elle est très, très, très heureuse de, re de rentrer. Juste les heures d'avion, c'est tout. Ouais, Parce que Je Parce j'aime pas trop l'avion, mais j'ai envie de le prendre souvent. Voilà, juste tout. les heures d'avion. Voilà, le paradoxe de Diane. Elle, elle adore prendre l'avion, mais il y a elle trop d'heures. Voilà. Allez, enfin, comprendre. <rire> euh... Mais pas Oui C'est ça sur moi. Non, non. Ah oh, oui, on est toujours négatif. Euh, pas trop d'angoisse. On appréhende. On appréhende très clairement. Enfin, ce qui me concerne. Euh... J'espère je, ne pas être trop en décalage, parce que parce qu'on a des idées, je pense, assez arrêtées sur euh, sur ce qu'on a envie de consommer, pas consommer. Euh, bon. Ouais, bah... l'idée, c'est plutôt de pas retomber dans ce système où on a le nez dans le guidon et on se rend plus compte de rien. Euh, on enchaîne les heures et finalement, on voit pas euh, nos enfants grandir peut-être aussi. On partage pas beaucoup de temps. Euh, le seul objectif, c'est de rentrer de l'argent pour pouvoir payer les charges et consommer. Mmh. Ça, c'est plus trop ce qu'on a envie de faire, en fait. Donc, euh, en termes d'angoisse, c'est quand même un peu présent parce qu'on va dans un pays nord-américain mmh. euh, qui fonctionne comme ça, qui fonctionne à la croissance. Euh, on va rentrer dans ce système, on va retrouver du travail. Donc, euh, Des à, horaires. Des horaires. À nous de, de, de voir comment on va se réacclimater à ça. Ouais. Et réacclimater aussi, puisque là, ça fait presque six mois qu'on vit au-dessus de 30 degrés. Voilà, dans un pays on va où malade. il y a six mois de on neige, super malade. <rire> donc oui, non, on appréhende un Bisous, peu. Tata. Euh, au revoir, Tatal. Euh, on appréhende un peu, mais bon. Euh... Pas d'angoisse au point de pas dormir. En fait. Non, du voilà. tout. Du on tout, sait qu'on va devoir gérer ça. Euh, Audely for 5 nous demande l'école retour après, euh, l'école au retour pour les enfants. Euh, donc on rentre euh, la semaine prochaine, est en, on est en période de vacances. La mais semaine les... prochaine, donc pour ceux qui regardent le replay, ouais, c'est-à-dire qu'on en... revient en France le, le 15 juillet. Le 15 juillet. Euh, donc euh, les enfants n'ont pas terminé euh, tous leurs fichiers, etc. Donc on va essayer d'avancer. Euh, je pense que pour Diane, on arrivera à terminer euh, son CE2. Pour Loulou, on verra ce qu'on fera. On ira au mieux pour la sixième. Euh, il termine sa sixième. Et donc la question était de savoir, est-ce qu'on les scolarise à la rentrée en septembre en Seine-et-Marne, là où on sera domicilié chez mes parents, ou non Et en fait, on leur a posé la question, on a réfléchi, on s'est dit que pour euh, un mois ou deux mois, euh, on n'en voyait pas, pas l'intérêt. En fait, euh, ce qu'on a fait là depuis un an, s'appelle l'instruction en famille, le unschooling aussi en anglais. Et euh, ça nous va bien, en fait. Euh, ça leur avance, va bien. Ça leur va bien et ça nous va bien. Le, le rythme convient. Le rythme Ce n'est pas euh, complètement aberrant de faire de l'IEF quand on est en France. Il y a plein de familles qui le font. Je euh, nous ai inscrites sur un site en Seine-et-Marne de familles euh, qui fonctionnent en IEF. Donc euh, on va encore échanger on va, on va voir. Et puis on va, on va fonctionner comme on fonctionne là, c'est-à-dire euh, avec des fichiers certainement. Cette fois-ci pour le CM1, alors il se trouve que je suis enseignante depuis une dizaine d'années en CM1, donc euh, je maîtrise un petit peu, donc ça devrait aller. Et, euh, et pour Louis, bah, on commencera la cinquième. voilà. Et puis après, pour, pour le Canada, bah, on ne sait pas. On va voir euh, s'ils seront scolarisés dans une école publique, privée. On n'a pas encore toutes les réponses à ça. Voilà, donc en résumé, en France, c'est l'histoire de un mois ou deux, on ne sait pas en fait, parce qu'on n'a pas la date définitive de notre départ. Mais un mois ou deux, on se dit qu'on peut prolonger le unschooling, c'est-à-dire avancer en fonction de l'intérêt de l'enfant, de sa motivation. Et quand on nourrit sa motivation, bah, c'est apprentissage plus 10. Et une fois arrivé au Canada, bien entendu, inscription scolaire. On ne sait pas si c'est privé, si c'est public. Voilà. Ouais. Je voilà. résume. Oui, tout à fait. Euh, Agotrip demande, on arrive bientôt à la fin, pour ceux qui se disent, ah, c'est super long. Euh, Est-ce que vous retourneriez dans l'un des endroits où vous avez vécu pendant ce Tour du Monde Et euh, qu'est-ce que vous retenez des, de cette année, les premières images qui vous reviennent en tête Alors Diane, les le Tour fous. du Monde, première image. L'Ifou, les les fous, c'est-à-dire l'île à côté de la Nouvelle-Calédonie, juste paradisiaque. Les magnifiques paysages, les, la couleur de l'eau. Euh, voilà. Elle a été marquée par l'Ifou. Ouais. Euh... moi les premières images c'est euh, c'est effectivement c'est les paysages les plages paradisiaques qu'on a vu qu'on voit en carte postale mais qu'on vit avec la couleur de l'eau les palmiers etc et, euh, et les efforts physiques qu'on a eu à fournir pour pour euh, gravir ces volcans et ça fait juste des, des, des, des sensations et des et des souvenirs incroyables quoi euh, qu'est ce que je retiens toi, c'était les gens, je crois. Oui, ouais. c'était les rencontres. Euh, et puis, le fait de, de devoir se quitter. En fait, euh, on n'en a pas parlé, ça. Enfin, on en a parlé parce qu'on a parlé des larmes. Mais euh, le fait de devoir quitter les gens, moi, je n'étais pas du tout préparée. Enfin, on sait qu'il y a des personnes qu'on ne reverra jamais, mais je je crois que ne savais pas que ça serait aussi fort. Et euh, moi, je l'ai vraiment mal vécu sur les premiers mois, de devoir dire au revoir et de, de savoir qu'on ne reverra jamais les gens. Enfin... Oui. Je suis, à, voilà. la, à la base, hyper émotive, mais là, voilà. vraiment, ça me... Allez, Diane, elle s'en va. Diane va à la piscine, <rire> <rire> excusez-la. Il y a des impératifs de vie, hein, autour du monde. <rire> profite en profite en ça ne va pas durer. Allez, vas-y. Euh, donc, voilà, les, les, les, les, les au revoir, je n'étais pas, pas prévue. Et, et puis... Voilà. Et si la liberté, cette notion de liberté qu'on a pendant cette année, enfin, enfin, c'est juste dingue de se dire, bah, on n'a pas envie de faire ça bah, On ne le fait pas. On a envie d'aller là bah, On y va. Euh, on a l'argent, on fait enfin, pff, une liberté de dingue. Et pour le coup, bah, on l'aura peut-être beaucoup moins. C'est ça, on s'est acheté un peu notre liberté. Juste pour répondre à, à Jérémy, euh, donc, qui ne euh, connaissait pas le mot « unschooling » ou « instruction en famille », et qui commence à s'intéresser, à savoir combien d'heures par jour, etc. Euh, c'est pas très précis, en fait, on, et on ne peut pas non plus te faire une réponse là euh, ouais. en, en moins, de, moins de 5 minutes. Mais euh, renseigne-toi sur Internet ou même euh, regarde des vidéos euh, sur YouTube. Mais tout ce qui est unschooling, instruction en famille, euh, c'est avancer en fonction de l'intérêt de l'enfant. Donc en fait, c'est quotidien, c'est 24 mmh. heures sur 24 presque. Donc, euh, donc regarde, regarde. ouais. ouais. Regarde de ce côté-là. Instructions en famille, IEF. Caroline, pourra-t-on vous suivre lors de votre installation Alors oui, on va conserver en fait tout ce qui est réseaux sociaux, donc notre page Facebook, notre page Instagram, la page YouTube, puisque en rentrant en France, je vais faire les vidéos. Je me suis arrêté à faire les vidéos, ça prend, énormément. Retard. ça prend énormément de temps. Et là, on se dit, vu le nombre de jours qui restent, je n'ai pas envie de passer des jours à faire des vidéos derrière mon écran. Mais on a tous les rushs, on va tout monter pour pouvoir vous partager ça. Euh, donc ça, ça va continuer puisque de toute façon c'est presque un nouveau projet pour nous. C'est ça. Donc vous euh, allez pouvoir à faire des suivre stories. ça. Voilà. Voilà. Donc oui, on conserve tout ça, Caroline. Hop. Coucou, Coucou Audrey. Audrey. Ah, toujours oui, sur l'UEF. Oui c'est ça, c'est ça, Jérémy. Ça. Jérémy, tu dis en fonction de la motivation des enfants et de ce qu'on fait de la journée, bah, c'est tout à fait ça. En gardant parfois un cadre parce qu'il y a différentes sortes d'UEF. Euh, avec des horaires précis pour le matin, et puis, euh, puis l'après-midi, c'est plus des choses un peu moins scolaires. Voilà. Oui, et puis il y a des fois où on se rend compte qu'il y a des heures de la journée où les enfants, ils n'apprennent rien. Quoi. Donc c'est tout son... ce qui est chronobiologie, ça ne passe pas, <rire> ou, euh, ou des motivations totales suite à une fatigue, il y a quelque chose qui, qui attire plus qui leur intérêt pas. à gauche, à droite, et pas là, le cahier qu'ils ont sous les yeux, enfin bref. Ouais. Euh, on n'a pas répondu à la question de Muriel, sur euh, est-ce qu'on retournerait dans l'un des endroits où on a vécu moi, c'est tous. Euh, oui. Franchement, prendrai <rire> dans tous les pays, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. C'est ça. Euh, on coucou a, Mimi Coucou Mira Donc, Parfois, on a fait des choses aussi très touristiques, et on est passé à côté de choses peut-être un peu moins... Enfin, chemin détourné, plus sauvage, plus, plus peut-être euh, concret, avec moins de, moins de vente de souvenirs, où on vous ouais. alpague toutes les 30 secondes. Donc, il euh, y a des choses comme ça qu'on qu aimerait peut-être refaire différemment, mmh. ou alors euh, aller voir dans un autre chemin. Mais euh, globalement, enfin... Tout, tout ce qu'on a vu, enfin même, enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais euh, je ne sais pas d'ailleurs si on l'a dit, euh, je crois que le Vietnam a été notre plus grand, comment dire, notre plus mauvaise surprise au niveau pays, parce que même si on a adoré les gens qu'on y a vus, on a rencontré, on a fait deux superbes rencontres euh, à Ho Chi Minh et à Hanoï, euh, des familles des, a familles, a familles, des familles, enfin oui. vraiment euh, super, encore merci de nous avoir su, reçus, euh, mais euh, on a été vraiment euh, choquée par le comportement collectif euh, en prenant l'avion et, euh, et dans les files d'attente. Enfin, C'est un ressenti que pas mal de, de voyageurs ont, mais il y en a d'autres qui ont adoré. Donc on est, on est vraiment différents en fonction de ce ressenti-là. Euh, mais même, même dans ce pays-là où je me suis sentie parfois euh, pas à ma place, euh, j'ai envie d'y retourner pour découvrir le Nord, ce qu'on n'a pas fait la région de Sapa, qui a l'air magnifique, ou de Haziang. Euh, voilà donc même dans des pays où on n'a pas eu de, de grosses accroches On a envie d'y retourner quand même, on est fou C'est des pays, pays <rire> dynamiques, pays bruyants, pays ouais. fatigants euh, On a du mal à comprendre pourquoi les gens agissent comme ça etc Enfin ouais. ça bouscule beaucoup ça de vos a... préjugés et beaucoup de vos valeurs aussi Et c'est peut-être pour ça qu'on se dit bah maintenant on est prêt à aller en Inde C'est ça, <rire> Mais c est, c est on peut le faire ça. maintenant On a fait l'Asie, on peut aller en Inde Alors apparemment l'Inde c'est quand même une marche... Euh au-dessus, mais il euh, y a plein de familles qui y vont, donc euh, pourquoi pas. Euh, on arrive à la fin. Alors, Odélie, 5 demandait à quand le Québec On y a répondu. On y a répondu, donc certainement octobre ou novembre. Ça dépendra, euh, ça dépendra des démarches, ça dépendra Rien de des précis. délais. On attend les retours là-dessus. On aimerait oui. bien avoir des, des, ouais. une date un peu plus précise, non. même là, euh, début juillet, parce qu'on sait que les bureaux vont fermer. Mmh. Euh, J'ai bah, relancé non, on les pas. responsables, mais on n'a pas encore de, de retour. Donc, on euh, se tient prêt, de toute façon. On vous dira ça, on vous annoncera ça. Euh, Family Trotter, qui est une famille avec laquelle on a passé le jour de l'an, dit « On peut revenir avec vous ?» Alors, il y a double question dedans. « On peut <rire> revenir avec vous », ça veut dire que <rire> premièrement, on repart. Donc la réponse est « Oui, on oui va y repartir. » Et <rire> s'ils veulent venir avec nous, il n'y a aucun avec problème. <rire> Mais déjà, déjà peut-être qu'en France, on viendra vous faire un petit coucou, euh, Julien, Aurélie et Lola. Alors oui, Jérémy, euh, effectivement, on connaît les Mariole Trotter qui ont eu, euh, eu d'ailleurs euh, quelques petits soucis de palu là, dernièrement. Mmh et qui se reposent, la enfin, dernière, dernière vidéo qu'ils ont publiée, ils se reposent pendant une semaine. Euh, eux, ils sont en Afrique, ils tournent avec un camping-car, et euh, ils font aussi parfois des petits bilans comme ça pour, pour expliquer euh, comment ils vivent au quotidien en vidéo. Euh, voilà, c'est intéressant, effectivement. On leur fait coucou aussi. Coucou Serge Coucou Serge Les voisins, les anciens voisins. Nos anciens <rire> voisins qui nous regardent. Euh, euh, Maïtaï Rencontre nous demande... Est-ce que vous étiez aussi rayonnant avant de partir Voilà, on garde le meilleur pour la fin. Hein ça veut <rire> dire qu'on était déjà rayonnant. <rire> euh, bah, oui, j'espère qu'on était, qu était comme ça. Alors, le soleil fait beaucoup sur, euh, sur euh, le... La couleur, euh, no, notre halle. Euh, euh, oui, en fait, il n'y a pas un problème de colorimétrie de, de l'écran. On est bien <rire> on est extrêmement bronzé <rire> et reposé. On n'a presque ouais, pas de cerne. On là. est libre. Alors, la sensation de liberté fait que certainement, on se sent beaucoup mieux. Euh, mais ouais, on n'est pas stressé, on n'a pas de, de contraintes. Donc, euh, peut-être on est un peu plus rayonnant, effectivement. Mmh. Peut-être qu'on est mieux. Donc, Jérémy nous demande si une vie en vanne. Euh, nous intéresserait alors effectivement euh, en van peut-être pas on l'a vécu ouais, on le vécu. van avec deux enfants en tout cas petit. la proximité est vraiment euh, vraiment très forte hein, ouais. et, et tous les jours il faut défaire les meubles ouvrir fermer ch changer de place les bagages etc donc euh, en termes de proximité euh, non. non après ça le fait très bien on l'a fait pendant un mois il suffit de s'acclimater mais euh, pour le coup, on a quand même goûté au camping-car et on préférait quand même un peu plus ouais. de, de mètres carrés là-dessus, ouais. euh, surtout si on part avec les enfants. Après, en van à deux, on est ah même ouais, prêt nous, carrément. à partir euh, en voiture et puis transformer, euh, comme on a vu en Nouvelle-Zélande, tout l'arrière de la voiture je en... Peux je peux courir. En tout cas, moi, je suis prêt. Euh, tout l'arrière de van, la voiture en est, est transformé en, en lit et rangement, mais euh, ce qui revient presque à l'équivalent d'un van. Mais avec des enfants, il euh, vaut mieux taper quand même dans quelques mètres carrés supplémentaires, donc avec un camping-car, quoi. Coucou Chouchou! Coucou Pauline, coucou, coucou Martin. Martin, on remonte le fil pour voir toutes les questions. Pour plus d'aventures en couple sans les enfants plus tard, euh, oui, oui, oui, mais carrément, oui. sans problème. C'était d'ailleurs une de nos questions quand on est parti, mais vous allez faire le tour du monde avec, avec vos enfants? enfants non, mais quelle question! Évidemment, évidemment. oui, <rire> on ne va pas les laisser à un an. Euh, bien sûr, bien sûr. Donc euh, maintenant, on serait prêt à le refaire euh, peut-être euh, une semaine, quinze jours, un mois, je ne sais pas, sans les enfants. Mais, euh, mais pour des grands voyages comme ça, on préfère quand même les emmener sachant euh, la richesse mm. le retour en fait qui, qui est accumulé avec euh, avec ces voyages quoi donc euh, mm. il faut le partager le bénéfice qui est dans, qui est dans il y a un bénéfice cœur. incroyable mm. oui. euh, et puis euh, dernière question en tout cas de ce qu'on ce qui nous a été posé mais vous pouvez continuer d'en poser euh, combien euh, a coûté votre tour du monde alors une chose aussi euh, pas qui m'a impressionné mais qui est euh, dans on en a pas parlé ça n'empêche dans les hum, dans les, dans les rôles qu'on peut avoir, euh, parce que pendant une année, on ne peut pas toujours euh, tous faire euh, tout. On devient donc, une équipe. Pendant une année, on devient une équipe. On a chacun des compétences. Donc chacun hein. s'occupe. On, on exploite les compétences voilà. en fonction bah, des compétences euh, et spécificités de la personne. Voilà, donc chacun a son, son petit domaine. Euh, et Christophe, son domaine, ça a été les comptes. Donc, il ah. va pouvoir vous répondre. Voilà, ancien chef d'entreprise en fait. Donc j'ai tenu les comptes effectivement. Donc la plus grande difficulté c'est de partir un an et d'estimer un budget sur un an. Donc d'ailleurs, quand on croise des familles qui partent trois ans, on se dit mais comment ils font Mais en fait, il y a quand même de l'aide sur internet. Il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup d'échanges aussi euh, avec des soirées, donc physiquement avec d'autres personnes qui, qui l'ont fait pour connaître un peu quels étaient leurs budgets. Euh, mais il y a un site qui est très bien fait là-dessus qui s'appelle Planificateur à contresens qui permet déjà d'avoir euh, une idée du budget. En fait, vous planifiez votre trajet par pays et il vous remonte un coût moyen par personne. Ensuite, vous multipliez par le nombre de jours et par le nombre de personnes. Donc moi, je suis parti sur cet estimatif-là, sachant que l'estimatif est quand même fourni par le planificateur à contresens, à mon sens, un peu trop bas. Ouais. Donc je pense que ça dépend aussi du type de voyage qu'on fait. Donc, je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui est seul, juste en sac à dos, donc backpack. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, euh... Mais nous, on était plutôt à quatre, à vouloir consommer aussi euh, d'autres moyens de transport. Alors attendez, Lorraine, chaud. Hop, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut le revoir un petit peu à la hausse quand vous êtes, quand vous êtes une famille. Puis ça dépend aussi des activités que vous allez faire sur place. Si vous faites tout de suite du snorkeling, euh, des visites, des visites euh, avec des, des, des sensations fortes, etc. Forcément, le budget va monter. Mm. Mais je suis quand même parti là-dessus en y intégrant de plus euh, nos billets d'avion, etc. On était parti sur un budget, très honnêtement, d'un an à 5000 euros par, par mois, mois, tout inclus. Donc ça, ça inclut les pays riches, les pays moins riche, ça inclut les billets, ça inclut donc tous les moyens d'hébergement, mmh. euh, et on s'y tient. donc C'est-à-dire que là, au bout de 11 mois, effectivement, on a bien tenu nos 5000 euros euh, mmh. par mois, et euh, comme je le tiens, je le suis un peu, euh, pas au jour le jour, mais presque, maintenant, il y a une routine qui s'est mise en place. Ouais. Parfois, il est un peu stressant parce que dès qu'il y a un achat, peut-être que les familles tourne-mondistes se reconnaîtront, mais il n'a jamais été comme ça. Hein. Mais c'est presque compulsif, il faut qu'il le note, il faut qu'il le rentre. Il bah, faut suivre. Euh, non, mais ça, ça devient des fois un petit peu... Bon, on arrive à la fin du, du, du séjour, donc à la fin du budget, donc ça peut se comprendre. Mais des fois, c'est un peu, euh, un peu stressant. On se dit, oh est-ce qu'on peut faire cette dépense Voilà. Euh... Bon, bref, si vous voulez suivre un budget, il faut de toute manière noter les dépenses que vous faites. Oui. Donc, bien sûr. Donc, ça, vous n'avez pas le choix. Euh, effectivement, on les note, on essaie d'être rigoureux dessus, et euh, et on s'y tient. En fait, on y arrive parfaitement, même quand on a finalement décidé d'aller faire des pays supplémentaires, hmm. d'aller voir la Nouvelle-Calédonie, c'était pas prévu sur le, non, de, pas de budget. le budget, de passer finalement deux mois à Bali au lieu d'un, euh, de retourner à ça, San Francisco. Bien. Euh, donc pays pour le coup où là ça a été extrêmement cher de rester qu'une semaine, de mais tenir cette semaine. On l'a fait par amour. On l'a fait pour retrouver la famille et ça pour le coup, est-ce que <rire> vraiment ça a un prix Je pense pas. Il y a un prix, mais on l'a fait. <rire> on l'a choisi en tout cas. Et ensuite de finir au Mexique alors que c'était pas prévu, enfin bref, on s'y tient et pour l'instant on sera peut-être à 50 ou 500 euros près. À 50 ou 500, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça que je mets cette marge de. de on vous dira ça euh, la semaine prochaine. Cette marge d'erreur, mais euh, mais on y sera en fait. On tiendra. Alors, il y avait. Oups Alors là, il y a plein de commentaires. Euh... On va remonter le film. Alors alors alors, Martin qui nous dit salut les, les clous parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent dans la famille. Voilà. Euh, votre plus gros coup dur. Alors il va falloir que tu revoies le replay, mon frère, hein, <rire> parce qu'on a déjà répondu. Non, il y a eu quelques coups durs, mais en fait c'est plus c'est pas c'est pas. Rien de grave, en fait, c'est surtout quand on a perdu nos passeports, qu'on a cru perdre nos passeports. Et les coups, et les. Et les coups physiques. Quand et on les... a la santé. Euh, voilà, quand on a dû effectivement faire des efforts physiques et que c'était extrêmement difficile, ou quand on est éventuellement malade, complètement fatigué, mais mais ou rien a de un grave. Souci dedans. Souci dedans, etc. Mais voilà. rien de grave. Voilà, il n'y a pas eu d'énormes de, de, de, coups durs. Euh, oui, Pauline, nous avons répondu à ta question. Euh, merci Christine, on n'a pas vu que tu étais là, mais euh, bien. Ben merci, elle nous dit nos elle nous admire. C'est nos anciens voisins, donc merci beaucoup. Euh, y a, on ne se sent pas forcément euh, à être admiré parce que c'est pas un exploit, on en discutait justement. On se dit, mais euh, parce que hier soir, en fait, on a regardé une, une émission sur, sur des, des voyageurs qui ont préparé leur. Euh, leur périple en camion. On vous invite à la revoir. On ouais. ne fait pas de pub, mais effectivement, nous, on l'a regardée. C'est l'émission Changer de vie, je crois. Nouvelle vie. Non, Nouvelle vie, voilà, donc sur M6. C'était l'émission de mercredi dernier. Et dedans, vous allez voir des gens qui ont préparé leur camion pendant 18 mois. autres. Donc Entre ils ont autres, acheté il a... un camion. Ouais. Et ils sont actuellement sur les routes. Donc c'est une famille. Vous Avec verrez un peu enfants. leur exploit. Et après, il y a d'autres vies aussi, puisqu'il y a quatre familles, quatre couples qu'on suit comme ça. Où les gens bah, changent. Voilà. voilà, ils abandonnent tout, ils, euh, ils démissionnent et ils changent de vie pour euh, effectivement retrouver autre chose. Quoi. Et donc il n'y a rien d'admiratif là-dedans. Enfin, C'est juste une décision, une envie, le fait qu'on le sente. Et vous passez les passe obstacles. Aussi. Et en fait, il faut le faire. Et s'il si, si, si y a des gens qui hésitent là parce qu'ils nous admirent, etc., enfin, juste vous dire euh, on nous a souvent dit, ah oh, vous avez de la chance, mmh. ce n'est pas de chance. Non. Parce qu'on l'achète, on a tout vendu pour ça, on s'est créé en fait l'opportunité de le faire. Mmh. Donc il euh, n'y a absolument pas de chance dedans. Si on avait gagné l'auto, ce serait une chance, mmh. mais ce n'est pas le cas. C'est euh, une décision de notre part. Et euh, ce n'est pas non plus des vacances, c'est-à-dire qu'on voyage, et, et donc on n'est pas à des Il y a dépense... un petit goût de vacances. Il y a un fait. petit goût de vacances tout le temps, mais, euh, mais il faut gérer cette vie, ce quotidien, etc. Donc ce nouveau, ce nouveau quotidien qui se met en place. Et préparer le retour. Et si vous avez envie de le faire, mais quoi que ce soit, en fait, c'est mmh. changer de métier, changer de vie, changer de lieu, euh, changer de géographie, enfin bref, j'en sais rien. C'est possible, il suffit de décider, de le vouloir, de se créer cette opportunité-là. Mm. Et après, euh, les obstacles tombent, en fait. Parce que vous allez voir arriver les problèmes et vous allez les résoudre, ouais. tout simplement. Ah, moi il n'y a rien d'insurmontable, ouais. en fait. J'ajouterais qu'on euh, on, on nous a souvent demandé, mais euh, vous êtes parti un an, il euh, y a beaucoup de familles qui partent un an oh, pardon, ou deux ans, je passe et qui sont, euh, c'est par rapport à l'année scolaire des enfants, euh, mais en fait, euh, tous les voyages. Et toutes les opportunités de, de, de départ, de, de liberté sont bonnes. Euh, la petite sœur de Christophe, qui nous regardait tout à l'heure, avec laquelle on s'est retrouvé sa famille à San Francisco, eh ben, ils ont décidé de partir, mais 4 mois. Euh, une autre famille qu'on a vue, euh, ils, ils sont partis 3 ans. Mais juste, euh, Ils sont partis 4 mois, ils avaient peur de la réaction de leur employeur, et c'est très bien passé. Et ça s'est super bien passé. Ce qui prouve qu'ils sont un bon <rire> élément, l'employeur les suit, il va les retrouver. Très bien. Voilà, et il euh, y a, a d'autres familles qui sont parties 6 mois ou 7 mois. Enfin, il n'y a pas de, de règle, en fonction en tout cas du voyage, parce qu'on parle de ce qu'on connaît. Euh, je pense qu'il faut, faut le sentir. Évidemment, il y, y a un budget. Euh, évidemment, ça se prépare. Mais euh, je pense que si on, si on a envie, si on a cette... cette cette petite graine, tout à l'heure je parlais d'une graine qui germe, cette envie qui, qui, qui nous lâchera pas, euh, bah, il faut y aller quoi. Il faut y aller et c'est je pense euh, l'une des plus belles expériences de vie que de voyager. Moi je confirme, je confirme que pour l'instant c'est la plus belle décision familiale <rire> ouais. qu'on ait pris. Ah. Au-delà de celle d'acheter un bien, de faire un voyage, de, de passer Noël à un endroit, etc. Je sais pas mais là vraiment en termes d'implication de, de, pour toute la famille, mmh. c'est la plus belle Décision, plus belle mmh. expérience qu'on ait pris pour l'instant. J'espère ouais. qu'il y en aura d'autres. Euh, Pauline demande si on a tenu le budget. Alors on vient d'y répondre, Pauline. Oui. Peut-être que tu étais déconnectée, mais oui, on Ça a tenu le budget. Oui. Donc là-dessus, euh, on te rassure, tu ne devras pas euh, nous <rire> verser tu une petite. On ne nous entretenir euh, quand on va rentrer. <rire> <rire> non, mais on a tenu le budget, euh, pas de soucis là-dessus. Peut-être ce que je disais, à 50 ou 500 euros près sur une année, on voilà. verra le résultat. Bon, mais donc en tout on cas, compte sur la famille. Hein. On s'y tient. Non, ah. si, tiens. Donc ça, c'est bon. Euh, Est-ce qu'on a un regret, Cyril euh, Moi, le regret, c'est de ne pas prolonger et de ne ouais. pas aller voir d'autres pays supplémentaires. Peut-être la Polynésie. Je regrette de ne pas avoir fait la Polynésie, parce qu'en plus, c'est français. Mais on ira ensemble Ah hein, Cyril, dingue. vous l'avez pas faite non plus, la Polynésie Mais même l'Amérique du Sud, maintenant qu'on commence à être en Amérique centrale, on s'est dit, mais je descendrai bien pour aller voir finalement cet héritage mm. aztèque, inca, parce que là, on est chez les Mayas, et d'aller rencontrer ces, ces autres cultures... Euh, totalement différente, peut-être à 3000 ou voire 5000 mètres d'altitude, mm. quand on voit les photos des gens qui y sont actuellement. Euh, Aller voir l'Afrique aussi, et puis finalement, euh, le reste de l'Europe, l'Ouest, le Nord. Euh, en gros, euh, on a encore envie de bref, voyager. on a encore envie de voir re le reste du monde. Le quoi. regret, c'est de devoir s'arrêter. Voilà. voilà. Heureux de rebosser. Euh, c'est Jérémy qui pose la question. Oui, qui nous pose la question. Est-ce qu'on est sevré du travail En fait... Euh, Heureux de rebosser, je vais quand même dire oui. Moi, je suis content de, de, de rebosser, mais j'ai envie de rebosser maintenant complètement différemment, avec du sens mmh. à ce que je fais. Euh, après, c'est idéaliste, c'est un discours peut-être utopiste, là, que je suis en train de dire, et puis je me rendrai compte dans quatre mois que ce n'est pas, pas possible. Mais euh, aucun souci pour rebosser, à partir du moment où je suis motivé, comme motivé à faire des vidéos, comme motivé à faire une cagnotte pour aider des enfants dans le monde, euh, enfin, des enfants au, au Cambodge, pour le coup, en termes d'éducation, enfin... Pas de soucis là-dessus, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, c'est même plus rebossé parce que tu as la motivation, donc euh, aucun problème dessus. On sait qu'on va devoir le faire, de toute façon il faut aussi rentrer de l'argent. Euh, donc euh, aucun problème, pas d'appréhension dessus, si ce n'est euh, peut-être trouver le, le bon job qui correspond euh, et en termes d'horaire et en termes de, de qualité de vie qu'on veut nous euh, se garder pour la famille. Voilà, moi euh, ben, je crois que tout à l'heure, j'ai commencé à y répondre un peu. Euh, moi, j'aime ai, mon, mon job. Enfin, le fait d'avoir euh, quitté euh, l'école l'année dernière, ce n'était euh, enfin, pas une grande trouvaille pour moi. Je savais que j'y retournerais. Euh, pas au même endroit, ça c'était sûr. Je ne voulais pas revenir en, en région parisienne. Ça, c'était vraiment une, une certitude de, no, de la part à tous les deux, de ne pas venir retravailler en région parisienne. Euh, après, euh, effectivement, comme dit Christophe, travailler différemment. Je ne sais pas ce qui me sera proposé au Canada, puisque j'ai donc accepté une offre d'emploi dans la ville de Montréal pour travailler là-bas. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, travailler différemment, travailler toujours au, au, au plus proche des besoins individuels, faire encore plus de personnalisé, travailler dans des classes adaptées, Enfin voilà, me, me, continuer de me former. Et euh, non, vraiment, il y a une envie après... Euh, après, on verra, on verra si c'est réalisable. Et puis, si vraiment on en a marre, ben, on met de côté, puis on repart en voyage. <rire> donc voilà, on a répondu euh, bah, à toutes vos questions que vous aviez préalablement envoyées. Je ouais. pense qu'on on a répondu aussi à peu près à tout, toutes, toutes vos questions, on l'a euh, ici, commentaires, ouais. réactions. Euh, donc, en conclusion, euh, on est contente de ce qu'on a fait. On serait prêt à le refaire mm. euh, différemment, pas besoin. Euh, par contre, euh, voir d'autres choses et peut-être... Euh, Partir plus en camping-car, oui, ouais. euh, voilà, voilà, D'envie de découvrir autre chose, euh, pas de tristesse à rentrer, si ce n'est que ça met quand même euh, un frein à ce voyage, mais on va rebondir, on a d'autres projets maintenant, voilà. Et, et voilà, on espère avoir partagé euh, le maximum de choses avec vous, vous de manière continuer. sincère, de ouais. manière pas trop longue, on vous espère que ce, ce retour à chaud euh, bah, vous apporte des choses aussi, euh, vous pouvez toujours commenter euh, dessus, euh, euh, et c'est pas parce pardon, soit sur Facebook, soit sur Instagram aussi, on reste connecté là en permanence. Euh, soyez patients pour les prochaines vidéos YouTube. Elles vont arriver. Elles arriveront. Il faut qu'on qu atterrisse en France. En France. <rire> et c'est pas parce qu'on est rentré, c'est pas parce que, euh, euh, même si le voyage au Canada euh, n'est pas pour tout de suite, qu'on continuera pas à nourrir justement. Euh, les réseaux sociaux, Christophe le fait très très bien et continuera de le faire très très bien. Et Lorraine aussi. Et Lorraine on, aussi. on continuera aussi d'alimenter le blog, je vais me remettre aux articles pour que ceux qui désirent voyager, ceux qui n'ont pas encore fait certains pays dans lesquels nous sommes allés, eh ben, puissent avoir, euh, puissent avoir des, des, des détails et puis notre ressenti sur, euh, sur notre vécu. Voilà. Oui donc, parce que c'est vrai que pour préparer le voyage, mais aussi pendant le voyage, on consulte beaucoup de blogs et donc on prend beaucoup d'informations d'autres voyageurs pour aller voir tel type d'informations. On consulte oui. Ah ouais, ouais. j'en Je des... consulte. consulte aussi. Dans l'équipe, celle qui fait le c'est moi. C'est plus <rire> mais j'en consulte aussi. <rire> mais euh, pour aller voir tel <rire> lieu ou tel bon plan, euh, pour éviter de payer peut-être euh, une excursion ici, utiliser celle-ci, etc. Enfin, ouais. On a vraiment des bons plans qui s'échangent comme ça. Enfin, vraiment. Et on à on aimerait... notre tour maintenant de transmettre ça sur, <coughs> sur le blog. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir suivis. Vous bonne avez, journée, euh... bonne soirée, ça dépend euh, ouais. où vous soyez dans le monde. Nous, on va passer notre après-midi, je pense, ici, puisque Louis ne s'est pas relevé, donc euh, Louis est malade toujours, donc euh, on, va, on va prendre soin de lui. Ouais, on, euh... avait on avait prévu quelques visites, mais finalement, on s'adapte. Voilà, on va s'adapter. C'est le voyage <rire> Allez, bisous, à bientôt. merci beaucoup Et continuez en commentaire si vous avez des choses à rajouter. Ciao, ciao, ciao. bon voyage à ceux qui sont au voyage <rire>